Et bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau Love Talk avec Mythique et Nanix à la frame du coup. Incroyable, incroyable, <rire> j'ai été à deux doigts depuis plus soir, <rire> regarde, hop c'est parti. Hop là, incroyable. la petite story qui est partie, c'est incroyable. Exactement. Bienvenue donc dans cette nouvelle émission Love Talk. Vous connaissez le principe. On va évidemment parler d'amour, mais on va aussi vous parler de candidats. Je vais y revenir tout de suite avec le programme. Mais d'abord, je rappelle le petit code promo sur le chat, point d'exclamation mythique, pour pouvoir vous inscrire aujourd'hui euh, avec une réduction sur mythique. Notre émission du jour, évidemment, je suis accompagnée de notre Nanix, nous venons de le voir, comment ça va Nanix Écoute, ça va, ça va très très bien, regardez, je bois de l'amour. Ça y est, une nouvelle fois, tu bois de l'amour Ouais, ouais. ouais. Bah, Vas-y, je bois de l'amour avec toi. L'amour a bon goût. Hummm… Mmh. Oh là, voilà… C'est pas mal. On est refait là. En vrai, il fait beau dehors, on a, des... on a une fois de plus, Elodie qui est là. Avec en plus, c'est Elodie, le ça, ça, ça, ça, il se passe quelque chose. Quelques émissions, on est ah à bon peu près d'accord. Ah ça match ou T'es euh... au courant ah, Non, t'es pas au courant. Ah, tu n'as pas ressenti qu'on était d'accord sur match les mêmes sujets D'un côté que de l'autre. Oui. Ça marche que d'un côté. Elodie, comment tu vas ah, Ça va, Je suis prête à parler d'amour. Elodie, <rire> tu non. es toujours notre love coach. Pour ceux oui. qui découvrent le programme aujourd'hui, nous, nous sommes. Euh, euh, on n'est plus des noobs de l'amour. Ça fait quand même pas mal d'émissions qu'on parle d'amour ensemble. cest dire qu'on est des spécialistes des pros de l'amour, c'est En oh, pro. Non, la pro, justement, c'est elle. C'est notre love coach. <rire> c'est Elodie qui va nous donner ses bons conseils tout au long euh, du live et qui a mis le nouveau pull ah, pour une oui. nouvelle émission. Dame. Voilà. <rire> Raccord avec les couleurs euh, du... du décor. Du décor, comme, comme tout le temps. Comme tout ouais. le temps ça vrai. fait toutes les émissions. J'aime oui, bien le rappeler. Ah, Il oui, oui. y a peut-être des gens qui découvrent cette émission. Vrai, vrai. Qui découvrent Elodie. C'est vrai. Dans la sauce vrai. Je déteste ça, dit <rire> euh, voilà. voilà. Elodie se fait un point d'honneur à avoir une tenue nouvelle pour chaque émission. Et on aime ça. Jamais tu, euh, tu, tu ne coupes à cette tradition. Ça fait, ça fait plaisir. Jusqu'au bout. Elodie elle, est, <rire> Elodie, elle est comme Batman. Elle a, un, elle a un dressing, elle a plein de petits plus différents. Mais <rire> tous en rapport avec la main. Exactement le petit collier, <rire> en pensant à toi aujourd'hui, il faut pas que je la laisse toute seule, je vais, il faut que je mette un truc, hop, petit collier cœur voilà, tac, tac. Et on a notre invité du jour qui s'appelle oui. Julien Bonjour, bonjour, comment, comment vas-tu va bah, Ça va très très bien, euh, pareil que Nanix c'est un team, team soleil, moi dès qu'il fait beau, je suis, euh, je suis aux anges, donc tout va bien t'as pas mis ton petit truc euh, amour, là, par contre J'ai pas de pendentif amour, non. Je suis non, je vois un fight sur ton t-shirt. Ouais, euh, ouais. Mais après tout, l'amour, la, c'est euh... aussi un combat, quelque part. C'est ça. Ah, oh, waouh. Un combat tous les jours. L'amour voilà. en, en cage. Ouais, <rire> okay. <rire> okay. Notre invité, c'est donc toi, Julien Meignel. Tu es infirmier, ouais. journaliste, ouais. créateur de la chaîne YouTube Dans Ton Corps. Alors, moi, on se connaît pas. C'est la première fois qu'on fait une émission ensemble. Mais j'ai vu infirmier, journaliste, créateur, je fais... – Cet homme, il y, y a des choses à dire. – mille vies, mille, vies. <rire> mille vies, et ça c'est que ça. mes vies publiques. – C'est vrai Mais justement, dans cette émission, nous allons un petit peu parler de ta vie privée. Je n'en dis pas plus pour l'instant, je termine de présenter Julien. Donc ta chaîne YouTube, Dans ton corps, qui tourne autour de ton sujet de prédilection, La Santé. – C'est ça. Mais parfois, tu peux aborder aussi le thème de l'amour en lien avec, euh, en bah, lien avec la santé. Ça fait partie de la santé. Hein. Euh, l'amour, c'est euh, la santé euh, mentale. La santé mentale, c'est une partie de la santé. Donc, euh, oui, carrément. Oh, J'adore. Il promeut l'amour comme on l'a jamais promu. J'adore. On voit tout de suite sa, sa chaîne YouTube là dans ton corps, n'hésitez pas à aller la suivre. Euh, donc, Julien, tu as été infirmier pendant plusieurs années. Ouais. Donc, c'est pour ça que d'abord infirmier. C'est ça. Ensuite, tu as été journaliste pour 20 minutes. C'est ça. Tu me corriges. Hein, euh, euh... Je, je suis, euh, je suis aux aguets mais là, pour l'instant, <rire> c'est un sans faute. Pour l'instant, c'est bon. OK, OK. Le, le runner est bien écrit. Et tu as créé ta chaîne YouTube dans ton corps en 2016. Bien joué. Ah ouais. C'est un sans faute. C'est incroyable. décidément Paul, tu es vraiment le best. Il <rire> a écrit le meilleur runner. <rire> <rire> as Il a repris celui de la dernière 000. fois J'étais déjà venu T'as ouais, avec, avec... Ah, avec... as oui, travaillé a... en fait ouais, un petit... Non mais c'est vrai que Julien t'es déjà venu dans le lunch break ah, d'accord, euh, très bien. Voilà, donc euh, j'avais eu l'honneur le privilège de l'interviewer. Très belle interview d'ailleurs, c'était un bon moment. C'était cool. un excellent moment, ouais, je ouais, me souviens. Ouais. Bah, J'espère qu'aujourd'hui, sera bien. encore mieux. Bah, évidemment. Bah, on va faire bien en sûr. sorte que... Ouais. Et donc, plus de 700 000 abonnés aujourd'hui sur des mmh. sujets de vulgarisation qui ont rapport à la santé. Ouais. Alors, Julien, on va, on va justement parler un petit peu de, de l'amour du corps. On va aussi, si on a le temps, on fera, je le promets, le... le comment on appelle ah ça ah. Le, le Love Profile. De Julien. J'espère qu'on aura le temps. Tu veux vraiment qu'on fasse ton live profil Bien sûr. Attention parce qu'on a une coach là. Et elle n'hésite pas à dire les termes. C'est parfait. Moi j'aime pas qu'on me ménage. parce que les choses. Souvent Elodie elle est gentille, mais la dernière fois il y avait des profils et quand ça allait pas c'était. Ne te fie pas à son pull. Oui <rire> voilà. C'est l'amour vache, d'accord. Elle veut qu'on trouve l'amour euh, c'est bien, moi voilà. je trouve ouais. que euh, dire, la, dire les choses aux gens, c'est une forme d'amour. Hein. Euh, moi je suis team, ouais. je préfère qu'on me dise t'as de la moutarde là plutôt ouais. qu'on me laisse toute la journée avec ma moutarde là. Voilà. Ouais, ouais c'est vrai. Que... C'est deux formes d'amour différentes, quoi, du coup. C'est un, un autre genre, mais j'aime bien. Bah, ouais, c'est vrai que si on te laisse être ridicule, c'est qu'on ne t'aime pas beaucoup. Moi voilà. je suis team sans tact. Des fois, il faut il faut savoir contact Sans tact et sans ouais. contact. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut dire les choses, mais avec tact aussi. Ouais, mais oui, mais ouais. a, manifestement, il y a deux écoles. Il voilà, ouais, y, y a deux <rire> écoles. On va les voir s'affronter durant, durant tout ce live. En plus de faire euh, le Love Topic et le Love Profil de Julien, on va aussi prendre des nouvelles. Pour ceux qui ont suivi l'émission de la dernière fois, on va prendre des nouvelles des profils qu'on vous avait présentés oui. il y a un mois. Donc, il y avait quatre profils. On avait regardé leur petite vidéo d'introduction. On avait regardé leur profil. Elodie avait donné des bons conseils pour qu'ils les pimpent de façon à ce qu'ils puissent trouver l'amour. Mmh. On va prendre de leurs nouvelles. On va voir s'ils ont, ont trouvé l'amour depuis un si mois. On va les conseils d'Elodie, surtout. Aussi, voilà. aussi c'est ça, parce que d'abord, suivre les conseils, ensuite, ouais. euh, potentiellement trouver l'amour. Et on va aussi vous présenter deux nouveaux euh, candidats, deux nouveaux profils que euh, vous allez pouvoir euh, retrouver sur Mythique parce qu'ils sont nouveaux inscrits sur Mythique. Sacré programme Sacré programme, on va d'abord commencer par, euh, par toi, Julien. Allez, allez tu notre invité La parole, vu que dans, sur ta sur, sur chaîne, petit jingle, jingle bah si, jingle <rires> Incroyable Oh waouh <wow, rire> hey, jingle, les <rire> jingle. Faut, Encore une <rire> fois, faut pas cligner des yeux Parce que ouais, sinon... C'est va. c'est A deux doigts de redemander à ce que le jingle repasse. Mais... Euh... Ah, non. Quand tu veux. Eh bah, ben, jingle <rire> Chaque fois, on la fait. On l'a C'est un grand moment hein, qu'on vient de vivre, hein, ce ah <rire> jingle. Bah, moi, j'adore. Déjà, je suis transporté, là, actuellement. Bah, du coup... je vais de fondir. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Julien, donc, euh, on a déjà parlé dans une autre émission, mais également euh, superbe super bonne introduction de Dina, grâce aux infos de Paul du coup. Euh... Toi qui, as, toi qui as pas mal traité de sujets autour ouais. euh, de, du corps humain, un petit peu des réactions, des émotions sur le corps humain, on va parler évidemment de, de, de, des réactions de l'amour sur le, le corps humain de manière physiologique et physique. Ouais. Euh, évidemment, je suppose que tu as quelques petites anecdotes hein, sur, la, sur comment le corps réagit en fonction de, de l'amour. Moi d'abord, j'ai une première, première question. Euh, avant un date, euh, comment se passe la gestion du stress D'ailleurs, on peut peut-être faire un petit sondage. Un petit sondage sur le chat Exactement. Est-ce que vous êtes stressé euh, par avant un premier date Est-ce que pour un premier date, est-ce qu'on est, qu est stressé je... je vais laisser le les gens répondre. Est-ce est, est qu'il y a vraiment des gens qui vont répondre non à ce, à ce sondage Ah, tu Après... crois que c'est ah ouais impossible ah, de répondre ouais, je, non ah, je, je vois qu'on est raccord ouais. pour l'instant. C'est la team médicale. Est-ce que ouais. c'est <rire> est -ce est possible de ne pas être stressé avant un premier date Je pense que si on n'est pas stressé, on s'en fout totalement. Je pense que ce serait la seule explication. Moi, je pense que c'est comme le track. Mauvais signe. Un artiste qui va monter sur scène. Les artistes qui disent « moi, j'ai jamais le trac, ouais. c'est faux, en fait. C'est juste qu'ils gèrent le trac, mais il y en a forcément, quoi. Ouais. Plus ou moins. Alors après, encore une fois, c'est dans la façon dont tu le gères. Soit ça te paralyse, et, ou soit tu ressens très fort les effets, soit tu as appris à gérer, du coup, tout ça passe crème. Mais euh, je vois pas comment tu... Mais, la, mais, la, mais la première fois, tu es obligé de stresser, c'est obligatoire. Euh, je sais pas, j'ai l'impression. Ah bah ouais. Mais on va, on va voir, hein. On va voir les résultats du sondage. Oui, voilà, on va voir. Mais bon, je suis quand même assez d'accord avec toi, Julien. Surtout qu'en fait, à chaque fois que tu as un premier date, tu une première fois. Non, moi, tu une première fois. Quand je monte sur scène, je suis plus stressé parce que je l'ai fait. Mais je te parle de ton premier date. Tu ou pas Tous mes premiers dates. Mais c'est le les papillons. Tu vas peut-être nous en parler, Julien, pour nous expliquer comment ça se passe. Je vais peut-être dépoétiser les choses. C'est pas vraiment des papillons. Moi, pourtant, j'avais des de papillon <rire> Moi je perds l'appétit. Ouais. Voilà, premier date, à chaque fois, généralement, tu, tu, tu fais avec la demoiselle euh, pour manger et, et finalement, et as final, pas tu préfort. ne manges pas. Tu ouais. la regardes et tu l'écoutes. Tu la dévore des yeux, mais, euh, mais, tu, dévores, pas, mais tu ne manges tu dévores pas, dévores pas ton pas. Exactement, ouais. Ah, es terrible. trop occupé à discuter. C'est dur, mais le, c est, c est, Ouais, ça s'explique physiologiquement. Hein, C'est une des manifestations du stress, ouais. D'accord. En fait, le, le, pour, pour euh, quand tu es en situation de stress, mm -hmm. donc on va dire avant un premier date, euh, ton corps, il envoie des signaux euh, au niveau du cerveau. Ça va activer tout un tas de zones, genre euh, l'amidale, euh, l'hypothalamus et tout, des trucs mm -hmm. qui ont des noms de, de, un peu, un peu barbares. Mm -hmm. Et mm -hmm. ça, va, euh, ça va déclencher la sécrétion de tout un tas de substances. On dit des hormones, mais ce n'est pas que des hormones. Mm -hmm. En gros, euh, ton cerveau, il est un peu à l'ancienne. C'est-à-dire pour lui, euh, stress égale danger. Euh, et c'est genre, ça remonte à la nuit des temps où danger égale, je vais me faire bouffer par un animal. En gros, c'est le, pour, pour, le, pour le corps, pour ton cerveau, un, un stress, quel qu'il soit, ouais. assimilé à une attaque de prédateur. Donc en gros, wow. il te met dans les conditions... C'est violent hein, ouais. pour, euh, pour décrire dire... ah, ça, ah, ça, ça veut dire que l'être souhaité est le prédateur, du coup, quelque part, non, il y a le danger Non, c'est la situation. La situation, d'accord. La situation qui... qui est perçue comme un danger, donc okay. là, en fait, c'est... Le stress, que mm -hmm. ça ne fonctionne pas, après on est tous différents sur ce qui nous fait stresser. Mm -hmm. En tout cas, c'est perçu comme un danger, et pour ton cerveau, le danger c'est vais me faire bouffer par un animal. Donc en gros, il y a okay. deux options, soit euh, je fuis, soit je combats. Et toutes les substances chimiques qui vont déclencher des réactions en chaîne au niveau de ton organisme, elles ont ce but-là, c'est-à-dire te mettre physiquement dans les meilleures conditions, soit pour fuir, ouais. soit pour combattre. Wow, donc, Ton corps se prépare Ton corps se prépare au combat ou à la fuite. Donc tu ne manges pas, tu es prêt à te battre, quoi. Mais en fait, mais exactement. Okay. En gros, euh, déjà, ton corps, il va... Euh, tu as, as le cœur qui s'accélère, tu ah, la ouais. respiration qui s'accélère. Donc ça, c'est un effet des, des substances qui sont libérées dans ton organisme. Pour augmenter l'irrigation et l'oxygénation de tes muscles et de ton okay. cerveau, qui a priori sont les deux choses qui vont te servir dans ce que tu vas avoir besoin de faire, à savoir... Ou fuir, ouais. par contre, il y a des trucs dont tu pas du tout, donc tu as le, le cœur qui bat la chamade, tu étais un peu oppressé. Es... C'est une incidence, une ça, le, le cœur d'inspiration sur le fait que parfois, lors du premier date, on est face à la personne on, et on réfléchit, enfin, on psychote tout ce qu'on va dire. C'est à dire qu'on est en train On réfléchit. on se dit, mais c'est pas fluide, mon gars, qu'est-ce qui se et passe oui, enfin, là, Rien de sort, rien de sort comme d'habitude. Mais pourquoi t'as dit ça J'ai la, la bouche pâteuse de l'heureux. Ouais. Alors, la bouche pâteuse, mais c'est un autre truc, et ça va avec le fait que tu pas faim. C'est que euh, on, le, le corps, il privilégie les, les, les organes, à savoir les mmh. muscles et le cerveau, qui vont servir à quelque chose s'il y a besoin de se battre ou de ouais. se fuir. Ouais. Par contre, autant dire que l'estomac, euh, la digestion, qui est un truc qui demande énormément d'énergie de, mmh. au corps humain, euh, là, typiquement, il ne va pas y avoir besoin de ça. Donc, y a, il se passe deux choses. Ton corps, par le biais de ces substances, il accélère le mouvement de tes intestins. Parce il se dit autant être plus léger s'il y a besoin de se combattre ou de s'enfuir. Donc l'idée c'est de faire la vidange. C'est pour ça qu'on a mal au ventre, c'est pas des papillons en fait, on a dans le ventre. Quoi En fait, c'est c'est juste à elle tomber, à Tu digères. digère. Je je digère et je vais produire Alors, tu digères pas en fait, tu te prépares à faire de la place. D'accord. À faire le vide. Par contre, la digestion, la digestion, la digestion à l'inverse comme ça demande énormément d'énergie mmh. à l'organisme et qui veut la diriger ailleurs, elle est plutôt mmh. stoppée. Donc ton estomac, il ne se vide plus, il reste plein. C'est pour ça que tu n'as pas, pas faim. Et la salive, c'est le premier élément de digestion. Mmh. Et là, c'est pareil, pas besoin, pas besoin de digérer. Donc sécrétion de, de salive arrêtée. C'est pour ça que tu as la bouche sèche. Alors, Julien, je vais t'interrompre parce qu'on a le résultat euh, oui, du, ah. du, du sondage du chat. La question était, est, est-ce que vous êtes stressé par un premier date On a 87% okay. qui nous disent oui, voilà. ils sont stressés par un premier date. Comme 13% euh, qui disent non. Euh, 13% non, de okay. flexeurs. Moi, je pense que c'est 13% de gens qui germent bien le stress. Ouais, ils l'ont quand mais même, mais, ouais. mais c'est qu'ils le gèrent bien. Et on a des messages sur le chat, notamment Tasty Burger, ah, qui ah, nous dit excellent. au premier date, euh, on a commandé tous les deux au resto, on n'a rien avalé. Ah, voilà, là, bien sûr. voilà, explication qui vient de nous être donnée, par notre cher Julien. Et on a un message de Gip Serox, excuse-moi si je l'ai mal ton pseudo. Moi, je ne suis pas stressée parce que le premier date, tu n'as pas encore vraiment d'attente. Tu vas voir mmh. si oui ou non, quelque chose va se passer. Ça me paraît un peu trop tôt pour stresser. C'est -ce hyper rare qu'il n'y ait pas d'attente, hein. alors peut-être qu'il ouais, que... n'y a pas d'attente, mais, il mais une partie du stress, le stress c'est pas mauvais en soi euh, d'être un, un peu chamboulé comme ça avant un premier date bon, euh, bah, sauf si c'est très intense comme stress mais sinon c'est plutôt mignon, mais c'est vrai que souvent c'est lié au fait d'avoir des attentes c'est-à-dire qu'on s'est déjà fait tout un film avant, euh, avant le premier date et du coup ça met une pression incroyable donc euh, le, le conseil c'est quand même effectivement de, de garder les petits papillons les qui n'en sont pas <rire> tout garder dans son monde voilà, euh, mais, mais de lâcher un petit peu la pression parce qu'effectivement on n'a pas encore rencontré la personne donc il n'y a pas de raison de se faire toute une montagne de cette rencontre. Il bah, y en a beaucoup qui mettent aussi beaucoup d'attentes. Ça faut qu'on en dans... parle. Parce que... Dans la rencontre. tu vois Quand tu veux vraiment trouver l'amour, parce qu'il y a des gens, on l'a déjà dit, qui veulent vraiment trouver l'amour, à l'inverse, il y en a qui disent non mais je cherche, en chercher, enfin ouais. compris. Ça viendra quand ça viendra. viendra est-ce que tu qu pas... Est pas eu un... Parce que toi ouais, tu projettes des attentes sur le rendez-vous, et est-ce que tu n'as pas aussi une dimension de euh, la pression de la performance C'est-à-dire toi, il faut que tu sois à ton top. Et on sait que plus on a envie, besoin d'être au top, en général, moins on l'est, parce que justement le stress nous. il bah, y, y a deux pressions que j'ai constaté. Il y a la pression de oh là là, il faut absolument que ça soit l'amour à ce rendez-vous, ce qui ouais. en général n'est euh, pas la meilleure pression. Et puis la pression de plaire aussi. Mmh. Y a une partie du stress vient de est-ce que je vais plaire à l'autre euh, Et en général, ces deux facteurs-là de stress. N'amène pas la fluidité qu'on espérait, on est un peu dans un cercle vicieux qui fait que le, le, le date se passe de manière moins, moins sympa, moins fluide, d moins, naturel. moins propice, moins naturelle à la rencontre ouais, ouais c'est sûr. Vous avez évoqué deux choses tous les deux. C'est le fait de, comment dire, anticiper un peu, de s'imaginer ouais. des choses. Généralement, c'est la veille au soir. Euh, généralement, on essaie de combattre des petits, des petits souvenirs de « non, ça ne va pas bien se passer. Non, <rire> ce n'est pas fait. Non, ce n'est pas du tout cuit. Non, les signes qui ont envoyés ne sont pas les bons. » Et malgré ça, c'est très rare. Généralement, les bons dates, les bons les bon calls, entre guillemets, mmh. c'est ceux où j'avais le plus de facilité à ne pas anticiper, mais ça rêve une fois tous les... Comment on fait Est-ce qu'il y a un tips pour éviter de s'imaginer rêver la situation avant qu'elle arrive quoi bah, Soit c'est situationnel, c'est-à-dire c'est le, le, date, le date qui tombe du ciel, tu vois, c'est pas prévu et c'est genre... Hey. Dans une demi-heure, machin et tout, yes, chaud, ouais. c'est parfait en vrai. C'est oui. le truc, tu vois, t'as pas ouais. le temps de stresser, t'as pas le temps de projeter et tout. Oui. Euh, après, soit, mais ça, ça va plus être, euh, je te laisserai euh, <rire> dans le côté comment ne pas, euh, comment ne pas projeter trop d'attentes, machin et tout. Mm -hmm. Après, au niveau euh, physique, mm -hmm. un truc que tu peux faire, c'est que, en gros, t'as deux parties de ton cerveau euh, qui fonctionnent pas très bien en même temps, c'est... Euh, ton cortex préfrontal, c'est-à-dire toute la partie sur la réflexion, okay. sur le, la rationalisation, machin et tout, et le système limbique, qui est le siège des émotions, machin, etc. Les deux fonctionnent pas bien en même temps. Quand t'es stressé, c'est ton système limbique qui fonctionne à fond la caisse, donc ah c'est bah. tes émotions, t'es okay. submergé par tes émotions. Il y a un truc que tu peux faire, c'est te forcer à faire fonctionner l'autre autre partie de ton cerveau qui va prendre le dessus, à savoir le truc rationnel, euh, machin et tout. Donc... Comment tu fais Tu, fais, tu t as une appli, tu as un jeu, euh, genre euh, avec des mots, tu vois, que tu dois retrouver, ou alors tu regardes les objets qu'il y a autour de toi et tu te forces à les épeler à l'envers. Ouais, ok, ah ouais. là, euh, je ne sais pas, euh, tasse, E, -S, S, S, A, T, tu vois, tu fais bosser à fond ton cerveau rationnel, ouais. et il endort ton cerveau émotionnel. Et du coup, déjà, ça fait diversion, et en plus, ton niveau de stress, il baisse d'un coup. Ah donc ouais, il les... va forcément descendre. Parce que de toute ouais. façon, les deux peuvent pas fonctionner à balle en même ça. temps. ça. Le cortex préfrontal, il a un, un rôle de régulation sur le système limbique, donc sur tout ce qui est émotion, etc. Et quand il commence à bosser, le reste, ça... Ça descend. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que je pense que ça, on peut l'utiliser dans le cadre d'un premier date, mais aussi en tout, une plus crise d'angoisse, un, un trac avant de monter sur scène, un, avant un examen. Tu peux faire des trucs comme ça, et sure. ça, ça fait baisser Au le Au moment de s'inscrire sur une appli pour la première fois, ah, exemple, enfin, Non, mais il y a, y a tellement de trucs stressants qui, ouais. peuvent, qui peuvent arriver. Donc essayer de réfléchir, ouais. c'est le meilleur conseil. En des, fait. Trucs, des, trucs, des trucs qui font fonctionner ton intellect et qui, qui endorment un peu tes émotions. Waouh! Ça, on l'avait encore jamais fait. Parce qu'on essaye euh, souvent avec Elodie d'analyser nos émotions, de les canaliser et de les rediriger dans la bonne direction. Mais, euh, mais le, le, le juste, calme-toi. <rire> en fait, je pense que c'est bien, bien, bien de faire les deux, effectivement. Oui, on, on peut compléter par la partie émotionnelle quand oui. même. C'est-à-dire qu'on peut aussi euh, transformer, euh, c'est-à-dire accueillir les émotions qu'on a. On a le droit d'avoir peur, on a le droit d'avoir le trac. Enfin, voilà, c est, c est, ça fait partie du, du processus. Euh, et en même temps, euh, on peut justement switcher cette émotion qui est un peu oppressante, qui, qui va se transformer en quelque chose qui n'est pas très agréable, juste en se rappelant ce dont on a envie, en fait. Passer de l'émotion du stress à l'émotion de l'envie. Euh, l'émotion, justement, tu parlais des papillons, quand on a écrit, quand on a chatté avec la personne, quand on a pris le rendez-vous, là, se dit, ressentir toute l'envie qu'il y a derrière, l'envie, ce n'est pas pareil que l'attente. Et passer de l'attente à l'envie, on est dans quelque chose qui va être énergétiquement en plus beaucoup plus positif et attractif quand on va rencontrer la personne. Donc l'attente, c'est l'attente, c'est l'attente, les... ça vient de la peur. Ouais. On est dans l'attente. Le... Ce qu'il y a au fond, c'est j'ai peur que ça marche pas. J'ai peur que ça le fasse pas. J'ai peur de pas rencontrer l'amour. J'ai peur que de pas plaire à l'autre, etc. Quand on en revient à nos envies, ce qui nous a donné envie de faire ce, ce date et ce qui nous a donné envie de faire ce rendez-vous, là, on est dans une toute autre zone à l'intérieur de soi mmh. et on est dans quelque chose qui va être émotionnellement beaucoup plus euh, serein, beaucoup plus joli, beaucoup plus excitant, etc. Et là, on arrive à switcher les émotions. Moi, moi je sais que perso, il y a un truc que je fais, c'est que je, je recentre sur la, sur la personne avec qui je vais dater. En fait, quand tu stresses, tu stresses de l'issue du rendez-vous. Mmh. Alors que si tu as, si as organisé un date avec la personne que tu vas voir, mmh. si tu avais envie de la voir. Tu as un peu discuté, ça, ça s'est bien passé, machin, etc. Mmh. Moi, ce que je me dis, c'est ma phrase, c'est mon mantra, c'est au pire, tu vas passer un bon moment. Mmh. Au pire, on va discuter, on va rigoler, ça mmh. va oui. être sympa et tout, même s'il se passerait que tu Après qu'elle est déjà sympa. Ouais. Au pire, c'est une bonne oui, soirée voilà. et basta. Quoi. Ouais. Ça, moi, ça m'aide à... Faire baisser la pression sur le Sans que de Sans tu mets voilà, des attentes voilà. sur le résultat euh, à la fin. Il y a Yuki Star sur le chat qui nous dit « Dire à l'autre qu'on est stressé nous libérera peut-être un peu et nous rendra d'autant plus attachant. » Je vois Élodie oui. qui, qui... Mais mais j'adore. <rire> <rire> je suis pour l'authenticité la, dans les échanges, donc j'adore, évidemment, euh, c'est mignon, c'est vrai, tout le monde est un peu stressé, donc on n'est pas... Maintenant, euh, bah il y a quand 13% on, du chat qui n'est pas stress, <rire> Oui, bon, qui est pas trop stressé, <rire> ça veut pas dire qu'il n'y a pas quand même un petit peu d'appréhension. Vrai. Et bien sûr qu'on a le droit de dire euh, ouais je, je suis un peu stressé ça désamorce pour peu qu'aujourd'hui bah moi aussi euh, ça, ça crée tout de suite euh, une complicité qui est assez euh, authentique et sympa ouais la communication mais oui ouais. on l'avait déjà dit mais oui. on, on le redit on, on parle de stress mais il y a aussi d'autres phénomènes euh, physiques enfin euh, sur les deux que je vais citer il y en a un qui m'est déjà arrivé il y a les mains moites et les surfroides ouais les mêmes mois, déjà, pourquoi Et à quel, quel moment ça, pourquoi ça se produit en fait ça, ça, c est, c est, euh, En fait c'est un effet secondaire, c'est comme, euh, imagine un médicament, tu vois, quand tu, okay. quand tu stresses les fameuses hormones, même si c'est pas des hormones, mais bref, mm -hmm. euh, tu en as tout un tas, as le cortisol, l'adrénaline, euh, qu'on okay. connaît, machin, etc. Mm -hmm. euh, et bah l'adrénaline elle a des effets secondaires, euh, à savoir qu'elle excite les glandes sudoripares qui sont les glandes qui nous font transpirer. Mm -hmm. Et du coup, c'est pour ça que tu as qu a chaud, les, mains, les mains moites, des sueurs froides, etc. Il faut vraiment voir ça comme un effet secondaire d'un médicament. Euh, L'adrénaline, c'est le truc qui va t'aider à performer euh, pour te battre ou pour t'enfuir. Euh, le side effect, c'est que bah, tu vas transpirer comme un, comme, un, <rire> un, voilà. un, comme un veau. Pardon, je parle <rire> pas de toi. Oui, oui, non, mais oui. Euh, voilà. c'est de ne pas, pas serrer la main à ce moment-là. Bah, Peut-être, ouais <rire> euh, mettre un peu de talc ou de la magnésie, <rire> tu sais, comme avant de faire de la, la Oui, parce que oui, les mains moites, tu en et en plus, c'est de la sueur de stress, donc elle n'a pas la même composition que la sueur d'effort. Oui, c'est ça, j'allais dire que donc, moi, je ne le ressens pas pareil ouais, quoi, quand ça m'arrive. Ce n'est pas les mêmes sensations et ce n'est pas exactement la même. Pardon, on va rentrer dans les détails un Mais peu plus Mais attends, avec toi. Hein, c'est pas la euh... même odeur non plus. La, la, tu sais, quand tu, tu pues la, la peur, mm -hmm. c'est juste que la, su, la sueur, c'est pas la même quand tu es stressé et quand tu fais du sport. Quoi. Ouais il ah, euh, y a des... Alors, c'est ouais. laquelle, La pire bien La pire c'est celle du stress. En fait, celle, celle, elle est quasiment inodore, la transpiration euh, du, de l'exercice physique. Sur, ouais. le, sur le moment, elle est inodore. Ouais. Après, sur les traces qu'elle laisse, c'est autre chose. Quoi. Après, si tu la laisses... Euh, en fait, après, ce qui se passe, c'est que tu as des bactéries, juste toutes les bactéries que tu as sur le corps, qui mangent euh, la sueur, ses composants, machin, etc. C'est ce qu'elle rejette... C'est le caca de bactéries qui sont mauvais dans la sueur, en fait. ça ah Il y a okay. beaucoup de d'éjections hein, dans cette <rire> première partie. Et, et la, la peur, la, le, tu disais, les, la sueur de, de peur, elle, elle a une, un, une odeur elle a une particulière. Elle a une composition différente et du coup, il y, y a des substances plus odorantes, ouais. Directement, sans enfin. Ah, les bactéries même, aussi même, vont venir manger. Il voilà, y a manger, aussi, y a aussi euh... une histoire de bactéries après. Donc, euh, porter euh... un t-shirt noir pour éviter qu'on voit qu'on. Qu oui, voilà, c'est bah, la base. On, la on... La... on <rire> voit que. Ah, oui, <rire> fait... c'est Je me suis mis en. Et main voilà, main tu... là, oui, évidemment, évidemment. Mais je vous promets que je ne suis pas stressé. Hein, mais... <rire> on a un message dans le chat de Canos TV. Actuellement, dans cette situation, je suis super stressé de la voir lui parler à cause de la peur d'être déçu et aussi ma timidité. Ah. Il y, y a les deux dans son message, il a la ouais. peur d'être déçu mais la peur de décevoir. Il ouais. y a, y a, y a le, la, pro, la projection vers euh, potentiellement un scénario négatif et puis euh, bah, juste le fait d'être stressé. Ouais, ouais. Ce n'est pas la peur de réussir, c'est la, la peur que ce soit un échec. Quoi. Euh, la peur de l'échec, hein, c'est... Euh... Dans ça comme dans tout le reste, qu qu'est-ce qu que tu veux faire Encore pas projeter trop d'attentes dans le... Ouais. Bah, oui, oui. c'est-à-dire que là, on sent qu'on a dépassé un degré de, de stress ouais. classique et que ça peut être parfois handicapant, un petit peu bloquant pour, pour les rencontres. Euh, bah, je crois qu'effectivement, sur, sur la timidité, il faut bien se dire que la personne en face, très certainement, elle sera tout aussi timide, donc, euh, donc on est euh, en général dans le, ouais. même, euh, dans le même bateau. La peur de décevoir, enfin d'être déçu, euh, en fait... En amont, avant même d'arriver à ce, ce moment-là, c'est important de se dire qu'on ne connaît pas la personne. Donc, on peut pas avoir projeté, on peut pas avoir fantasmé trop. C'est-à-dire que, à ce stade, il vaudrait mieux pas. En les, écha <rire> les échanges qu'on a eu, en fait, il faut rester très très connecté au moment présent. C'est-à-dire que les échanges qu'on a eu sont cool. Faut pas commencer à dire oh, c'est la femme de ma vie on va se marier. On est voilà exactement. On elle est au coche niveau du toutes les cases. <rire> et, et très sincèrement j'ai remarqué c'est quelque chose que je propose à, à mes coachés c'est passer d'un vocabulaire très élogieux à juste c'est chouette c'est cool on remet les choses dans leur contexte on met les choses à leur place les échanges étaient cool on a envie de se rencontrer c'est cool voilà on n'en fait pas trop on n'imagine pas déjà que c'est euh, que c'est le mariage assuré on est simplement dans un truc sympa. Il faut garder la rencontre comme quelque chose de sympa, une ouverture, une sorte de curiosité, tu ouais, vois, ouais. au pire, je passerai un bon moment et c'est exactement ça. Mmh. Euh, et se dire que notre quête de l'amour, c'est une quête de l'amour au-delà de chaque rencontre. En, en s'ouvrant, en avançant, en étant curieux, on finira par rencontrer l'amour, mais pas de pression sur chaque rencontre. Parce que ça n'a pas de sens, parce que la personne, on ne la connaît pas, donc on ne perd rien en fait, même mmh. si ça ne va pas plus loin, on ne perd rien peut-être qu'on ne reverra pas quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Je crois qu'il faut remettre les choses quand même à leur juste place. Ça C'est un, un bon conseil d'Élodie qui vient compléter celui que tu as donné, du coup, d'essayer de, de réfléchir à quelque chose. Est-ce qu'il y avait un autre conseil qu'on pourrait donner pour... Combattre sa timidité, son stress. Euh... Arrêtez d'avoir les mains moites. Arrêtez des... euh, euh... Porter des moins, moufles. <rire> <Mais> en fait, <rire> arrêtez d'avoir les mains moites, c'est juste. D'ouvrir son appétit. Venir, le... venir au date en ayant faim, peut-être que. C'est Ne pas <rire> manger de la journée. Porter des moufles et mettez un t-shirt noir. Ou, ouais. Ouais, ouais, ou manger avant, à l'inverse, mais euh, manger un petit truc. Euh, tu comme quand tu vas faire tes courses, il ne faut pas y aller euh, le, le les saumas vides. Ouais. Ouais. Euh, non, non, bah, as pas, as pas, malheureusement, tu n'as pas de secret absolu pour tout ce qui est. Euh, transpiration, machin, etc. Le seul truc, c'est de faire baisser le niveau de stress. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà dit. Mmh. Après, tu peux tenter des trucs aussi, euh, euh, les trucs classiques, hein, mais la, la sophro, la relaxation, les trucs d'auto-hypnose, euh, euh, la respiration abdominale qui est plus facile à faire dans le métro, sur le chemin. Tu, sais, tu, gonfles, tu gonfles ton vent, tu, tu te concentres bien sur ta respiration. Mmh. Euh, déjà, ça, ça la calme. Ouais. Euh, et du coup, ça met ton cœur... En adéquation aussi, donc ça fait baisser ta fréquence cardiaque aussi, donc ça diminue tous les signes autour, etc. Et puis encore une fois, ça fait diversion, donc ça te, ça te met dans un état un peu plus apaisé. Mm -hmm. Mais après, sinon, c'est plutôt un travail de longue haleine. Hein. La timidité, c'est un problème de confiance en soi, à la fois d'attente et de confiance dans ta capacité à atteindre les objectifs que tu t'es mis. Donc peut-être pas se mettre d'objectifs trop mm -hmm. élevés, et puis se dire que voilà, on est aussi capable que les autres... Bon, ça, c'est un, un vrai boulot, quoi. C'est pas le truc que tu fais dans le, dans le bus en, en allant au date, quoi. Ouais. Bon, moi, je retiens qu'en tout cas, quand je suis dans le bus pour euh, mon date, je pars en guerre, hein, d'après Julien. <rire> ou, ou alors, je t'appelle à t'enfuir. <rire> euh, ouais, c'est ça, c'est en guerre ou on s'enfuit. Bah, c'est vrai ça. que dans un premier date, il peut parfois arriver aussi qu'on a envie de s'enfuir. Merci <rire> pour tous ces bons conseils, Julien. Merci Bien. aussi, Elodie. On va, on va enchaîner sur la suite. le moment que vous attendez. On va parler des love stories. Petite transition. Ah, oui. A jungle ou pas jungle <rire> Si, si, si, transition. Alors, je rappelle le concept dans cette nouvelle saison du Love Talk de Mythique. On a présenté des profils, des profils de célibataires qui viennent de s'inscrire sur, sur Mythique, sur l'application. Et donc, la dernière fois, on a regardé une vidéo d'introduction. On a regardé leurs profil. Euh, ils sont en quête de l'amour. On a essayé de les aider afin que leur quête devienne plus facile et, et efficace, qu'ils trouvent justement euh, l'amour. On a, je pense, une petite vidéo qui va nous récapituler ce qui s'est passé la dernière fois et les profils. On y va. Tous les éléments de l'énergie qui va conduire à rencontrer la J'ai passé un super moment. Vraiment, que du love. Êtes, euh, mes, mes valentins. Cette année, on va vous présenter des profils de célibataires qui viennent de s'inscrire sur Mythique. Et vous allez pouvoir potentiellement les contacter mais au-delà de ça vous allez pouvoir apprendre de leur profil et des conseils potentiels qu'on va pouvoir leur donner pour pimper leur profil on va les découvrir ensemble pour la première fois ce soir Le célibataire ou la célibataire en question, on va regarder une vidéo dans laquelle elle va se présenter, on va revenir ensuite tu vas débriefer justement ce qu'on aura vu dans cette vidéo Bonjour je m'appelle Jacqueline, j'ai 36 ans, l'amour c'est principalement du romantisme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 On a tous les éléments de l'énergie qui va conduire à rencontrer l'amour. Ça nous la... ça a laissé oui. transparaître un message important mm -hmm. qui est effectivement, en amour, on ne peut pas tout contrôler. La spontanéité, vivre ce qu'il y a à vivre, c'est quelque chose de vraiment très important. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose, ça ne sert à rien de mettre des photos qui se ressemblent trop et effectivement être dans son contexte, être dans un contexte, où on donner se rend des bien, infos sans les présenter, sans avoir à les écrire, quelque chose en fait. qui peut être intéressant. Au niveau du profil, faire passer le message principal comme elle l'a fait, de ce qui est vraiment important pour elle et de ne pas commencer à, à mettre du doute où il n'y en a pas. Je <rire> bois de la <rire> fond, On espère que, que ça vous aura aidé. Et on vous dit au 24 mars. Des bisous du love. J'ai passé un super moment. Vraiment que du faites, love. Euh, mes, mes valentins. Trop, trop chou. On embrasse Mélane, qui était notre invitée de la dernière fois. Qui était... Ta, ta, T'étais plus jeune sur cette vidéo. Mais pourquoi tu dis <rire> ça C'est quoi cette blague de merde quelques de jours en fait. Mais toi, t'es toujours aussi... Aussi c'est quoi Je bois de l'amour. On voit bien de l'amour. Julie ah. ouais, ouais, ouais. Oh. <rire> aussi, bois de l'amour. Il n'y a que de l'amour ici. À, à, à fond la tasse. Que sont-ils devenus nos profils de la dernière fois On va tout de suite commencer par prendre des nouvelles de Jacqueline. Et normalement, on a Jacqueline en vidéo call. Est-ce qu'on me confirme ça Jacqueline, est-ce que tu m'entends oui, oui, je vous entends. Bonjour. Ah Bonjour. Bonjour. Bonjour Bonjour Comment vas-tu Ça va bien, merci. Et vous et bien, Franchement, on est super content que tu prennes le temps de, de nous appeler aujourd'hui et de, de te voir en direct, Jacqueline. Alors, on a regardé ton profil la dernière fois. Est-ce que tu as écouté les conseils que tu avais notamment donné, Elodie Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on t'a présenté dans la première émission bah du coup, j'ai bien pris note euh, tous les petits conseils, donc euh, j'ai fait les petites modifications dans mon profil, donc yes. euh, le, le changement des photos, euh, met, mettre un petit peu plus de descriptif. Ok. Donc euh, bah, comme vous voyez, les, les photos avec les lunettes, je les ai enlevées, il hein. n'y a, a pas de souci hein. <rire> euh, elle... J'ai l'impression qu'elle a appliqué à la lettre. Euh... Elle, a la la, elle a changé la photo de profil, ouais, aussi, je crois. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. La... j'ai écouté quand même vos conseils. Hein. Après, <rire> euh, en soi, même avant de modifier le profil, euh, sur vos conseils, je recevais beaucoup de messages. J'en reçois quand même toujours aujourd'hui, mais j'ai l'impression que j'en reçois quand même moins. Alors peut-être que c'est trop descriptif, je sais pas. peut-être parce que. Alors, il y a, a Elodie qui. Elodie <rire> est en train euh, est en train de dire. Peut-être des meilleurs messages Qu'est-ce que tu qu que en penses Ouais, en, en fait, le critère du nombre de messages, même si ça flatte toujours l'ego, ce n'est pas le bon critère. Euh, et euh, déjà, bravo pour ta photo de profil, je trouve qu'elle est super. Oui. <rire> Alors, je n'ai pas eu le <rire> temps de lire là, tout, le, tout le descriptif, donc il faut que je, je regarde ça avec un peu plus d'attention. Mais... Euh... Méfiez-vous du nombre, en fait. Le nombre, ça ne veut rien dire parce que attirer pour attirer, euh, si ce n'est pas les, les, les rencontres et les personnes qu'on a envie d'avoir dans notre vie, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, moi, j'aurais tendance à, à, à dire que le mieux, c'est mieux que le beaucoup. Je ne sais oui. pas si ça te parle, Jacqueline. Si, si, moi, bon, je suis tout à fait d'accord que je préfère miser sur le qualitatif plutôt que le quantitatif. Donc, euh, avant, je recevais un nombre, mais après, euh, je ne cache pas il les... y avait du volume, mais c'était pas forcément… Euh, ouais. ça me correspondait pas. Ouais. Après, euh, là, depuis que j'ai mis à jour le profil, euh, comme je vous ai dit, je reçois quand même des messages, mais un peu moins, mais les profils en sont… Après, je suis consciente, je suis peut-être difficile aussi, hein, parce que, euh, bon, j'ai pas non plus un âge euh, énorme, mais euh, avec mon expérience, l'âge que j'ai, j'ai, on va dire, un peu de bagage. Et j'ai aussi, je, je suis très consciente de ça, c'est que je suis un peu méfiante, j'ai une carapace quelque part qui fait que je filtre beaucoup. Donc mmh. ça rend les choses difficiles en fait. Mais ça, j'en suis tout à fait consciente. Mais moi, un... je me rappelle avoir pensé de, de toi, Jacqueline, quand on avait regardé ton, ton profil, que tu avais l'air d'être quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait, ou en tout cas qui savait oui. ce qu'elle ne voulait pas. Euh, ce Mais, qui en soi, ça, moi je tout trouve, tout fait... est, est une bonne chose. Hein. Alors... Peut-être que ça handicape un petit peu parce que voilà. ça ferme des portes. Ça, ça peut faire ça... peur aussi parfois. Ça, ça peut faire peur, oui. Ah, J'aimerais bien passer un anecdote, message à... euh, L'anecdote, ah, pas... c'est ah. qu'on me le dit souvent malheureusement. Avant, ah, non <rire> Pourtant, je ne suis, je suis pas, je suis ouais. pas méchante. Hein, je dis. Non, mais alors, bah, franchement, moi, je me décrirais un peu comme toi. Alors, peut-être pas forcément euh, sur le domaine de, de l'amour, etc. Mais, euh, mais de… Je, moi, pour moi c'est un compliment quand une femme sait ce qu'elle ne veut pas et ce qu'elle veut, tu vois, parce que je trouve que ça veut dire que tu te connais assez pour justement euh, ne pas tout accepter et, euh, et ne pas être ouverte à tout et n'importe quoi. Peut-être qu'Elodie n'est pas d'accord mais moi je le vois. Alors, euh, bah moi, je si, la façon dont sur tu... le fait est que, est, Je rebondis surtout sur le fait qu'on me dit que ça fait peur en fait. Et ça je ah. peux l'entendre. Après le problème c'est faire peur et trop faire peur, c'est que... Je... Oui, c'est exactement un... ça, Jacqueline. Ça <rire> en fait, il y, y, y a savoir ce qu'on qu veut, dans le sens de savoir ce qu'on a envie de vivre dans la relation amoureuse, et être méfiant. Et là, quand même, Jacqueline a parlé de, de méfiance, méfiance tout à l'heure. Et la méfiance crée de la fermeture. La fermeture fait que ça complique énormément, sans doute, tes rencontres et ta vie euh, amoureuse, Jacqueline. Ma maintenant que tu as fait un premier pas qui a été de revoir ton profil, moi, j'aimerais bien t'en faire faire un, un deuxième. Et le deuxième pas, c'est un pas d'ouverture et de curiosité parce qu'en soi, tu ne risques rien à échanger et à rencontrer euh, des personnes. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout maîtriser à partir d'un profil. Tu ne peux pas te faire une idée complète de la personne, je pense que ta méfiance peut mettre un filtre aussi sur ce que tu vois, euh, et du coup ça peut te faire passer à côté déjà de moments sympas comme on disait tout à l'heure, mais aussi de rencontres qui pourraient te surprendre donc un petit pas d'ouverture pour moi c'est la prochaine étape, euh, si tu veux vraiment aller dans le sens de, de la rencontre la rencontre elle ne peut pas se faire dans la méfiance la rencontre elle se fait dans la oui, confiance Alors, on ne te, te demande pas de faire une confiance aveugle dans des gens oui. que tu ne connais pas, mais tu n'as pas de raison de te méfier non plus de quelqu'un que tu ne connais pas tu peux juste t'ouvrir et arrêter peut-être de disséquer, je ne sais pas si c'est ça que tu fais, mais j'aurais tendance à imaginer que oui, disséquer le profil de l'autre et juste avoir un feeling. Et un feeling, c'est suffisant pour ouvrir une première porte. Est-ce que c'est ça que tu fais, Jacqueline Ou est-ce que c'est des barrières tu sais que, que euh, tu poses Je pense qu'il y a des barrières quelque part. Après, comme je vous dis, je suis consciente que je suis exigeante dans le sens où, en fait, dans mes recherches, euh, on va dire qu'on est ce qu'on est hein, bien sûr, je recherche pas du tout une personne parfaite, moi-même je ne suis pas du tout parfaite, mais je sais qu'il y, y a des choses dans les descriptifs de certaines personnes, je sais que c'est totalement rédhibitoire Alors, je suis peut-être superficielle quand je vais dire des choses comme ça, mais ne serait-ce que la taille de la personne si elle a la même taille que moi, c'est pas du tout possible elle a beau être très gentille, c'est quelqu'un qui demande de l'amour je peux tout à fait l'entendre, mais moi je sais que même si je passe un bon moment je sais que ça sera sur du court terme je sais que le long terme, ce n'est pas possible pour moi. Je vous parle de la taille, mais d'autres choses superficielles, telles qu'un fumeur, ce n'est pas du tout possible pour moi. Je n'arriverai pas, cette... pas à faire cet effort-là. Donc C'est pour ça que quand je vous parlais d'exigence avec l'âge, je sais que quand j'avais 20 ans, c'était des choses auxquelles je ne regardais vraiment pas. Aujourd'hui, je sais que ce sont des choses que je ne veux vraiment pas. Donc Ça rejoint ce que vous dites quand vous dites que je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas, c'est sûr. Mais il y, a des... il y a vraiment des critères, c'est vraiment rédhibitoire. Et en fait, j'ai l'impression que dans les profils que je vois, il y a... je dissèque peut-être un peu trop. Ça, je… Peut-être qu'il faut que j'arrête de trop… Elle l'admet. Elle l'admet. <rire> ah bon, ça, je, je le reconnais. Hein, ça… <rire> mais peut-être qu'il y a des choses où je peux me dire que bon, ça, j'apprécie pas trop, mais on... ça peut passer sur du… c'est du détail, on va dire. Ça, je sais qu'il y a peut-être des critères qui font que… Mais oui, le, le coup de la barrière et tout, ça, je… Il faut que je la baisse un petit peu, ça. Je... J'entends vos conseils, il n'y a pas de souci. Est-ce que Jacqueline, est-ce que tu as eu des dates euh, depuis euh, qu'on qu a, qu a diffusé ton, ton profil euh, Des dates, euh, j'ai eu un date. Après, ce n'est pas allé très très loin. Après, je suis... Après par rapport à, à mon métier, je suis quand même très très chargée. Donc, euh, je n'ai pas non plus trop trop le temps. Ou alors, c'est éphémère. Donc, ça ne laisse pas le temps à la personne d'apprendre euh, à me connaître assez longtemps. Mais... Euh... Mais comme je vous dis, je filtre peut-être un peu trop aussi. Hein. Je crois que c'est vraiment ça mon souci. Ok. Ouais, le premier date n'a pas été... Enfin, le, le dette que tu as eu n'a pas été plus concluant que ça, a priori. C'est ça. ça. Après, là, je suis en conversation avec une personne qui a l'air d'être aussi ah. occupée que moi. Donc, euh... vous ne êtes... vous excitez pas. <rire> Ah C'est une, conversation, une conversation. <rire> on change, mais je pense que la personne est aussi occupée que moi donc qui fait que on n'arrive pas à avoir de on n'arrive pas à se rencontrer mais okay. euh, dans l'absolu euh, on échange correctement on va dire et la personne me plaît plus ou moins je la connais pas à 100%, tout comme elle ne me connaît pas encore à 100%, mais euh... moi, j'aime bien prendre un peu le temps aussi. Hein, donc euh... non, et déjà copier, et, prends, et, hein. et déjà, est-ce que tu vois des, des différences positives avec le premier date que tu avais eu dans cette conversation Est-ce qu'il y a déjà plus d'atomes crochus, une... une meilleure complicité, euh... connexion avec l'autre personne, du coup Alors, comment dire euh... Moi, je fonctionne vachement au feeling, comme je vous l'ai dit. Mm -hmm. Donc, en fait... Euh, en fait je ne sais pas comment dire, je ne m'arrête pas forcément une photo ou forcément un critère, parce qu'en fait, une autre personne pourrait mettre le même critère, mais ne me plaira pas forcément. Donc, en fait, je ne sais, sais pas si on peut dire que c'est quelque chose de psychique ou quelque chose d'autre. En fait, si la personne. Bon, attendez, je vais être plus clair. En gros, si je discute avec la personne et elle me fait sourire, ça engendra une conversation. Si c'est plat, si c'est juste des échanges oui-non, ça... je n'arriverai pas à poursuivre, en fait. Et cette personne-là, on ne se parle pas beaucoup, mais le peu d'échanges, ça me fait sourire, en fait. Oh. C'est ton instinct aussi, que... quelque part, peut-être. Ah, oui, qui qu parle. C'est possible, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas trop sérieuse au, pas au trop premier date, du coup. Non mais je pense que c'est aussi bien de pas forcément... Toi qui es beaucoup dans la réflexion, je pense que pour une fois tu fais plus confiance à, à ton corps. Et là je regarde notre, notre invité euh, Julien, parce qu'il est spécialiste euh, du corps. Qu'est-ce que ça veut dire quand on sourit sans y penser comme ça Est-ce qu'il y a une explication Là c'est plus de l'ordre du, du psychologique que du, que du physiologique. Hein. Euh, mm -hmm. Après... Euh il y a là encore des, des histoires d'hormones genre l'ocytocine qui est l'hormone de, de l'amour et de l'attachement etc qui sont des, des choses qu'on sécrète quand on sent un, une connexion avec, qu avec quelqu'un ah bah c'est quelque chose quelque chose qui te procure un bien-être et qui te pousse plutôt vers le lâcher prise que vers l'hyper contrôle j'ai réagi quand quand jacqueline a dit que elle, elle fonctionnait beaucoup au feeling euh, moi je, je, je la connais depuis deux minutes là enfin je, je, c'est pas l'impression qu'elle m'avait donnée, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup de contrôle, beaucoup, contre, pas beaucoup de loin. ce qui n'est pas, pas du tout ni, un, ni une critique, mmh. ni un, un jugement, hein. euh, c'est juste que j ai, j ai, j ai, moi j'ai eu cette sensation qu'il y avait vraiment beaucoup de, on parlait tout à l'heure des cases à cocher, euh, qu'il y avait vraiment un gros listing de cases à cocher et qu'il y avait une grosse attention à ceux euh, à la taille, fumeur, pas fumeur, etc. Euh, ouais, je pense que peut-être, effectivement, euh, comme, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a on ne prend pas de risque, euh, a priori, hein, effectivement, il faut faire gaffe, mais mmh. on ne prend pas de risque à faire un, un, un premier date ou à échanger avec les gens. Euh, je pense qu'il faut se faire confiance, et ouais, faire confiance euh, aux, aux réactions qu'on a spontanément, sans forcément chercher à faire le listing de euh, « alors est-ce qu'il est comme ça Est-ce qu'il est comme ça Est-ce qu'il coche cette case-là hein, » Peut-être plus lâcher prise, ouais. Ouais. Et faire confiance à son instinct. Avant de te ouais. donner la parole, Elodie, euh, on avait un sondage sur le chat. On vous a demandé, en amour, est-ce que vous savez précisément ce que vous voulez Un peu comme, euh, comme Jacqueline. Ouais. Et on a quand même, Jacqueline, tu vas être rassurée, une majorité... Ah non, c'est une... Pardon, c'est l'inverse. peut pas être ah, quand même pas être 36%, 36 qui sont comme toi. Super, voilà. tu as pas être rassuré, Jacqueline. Ah, ah, 36% bah, qui sont comme cool. toi, Jacqueline, et qui savent précisément ce qu'ils veulent. Euh, donc ce n'est pas une majorité. Excuse-moi, j'ai un petit peu peigné euh, oh, bon, en bon, regardant bon. Les, oui, les résultats. Bon, pas grave. Hein. 36%, pas grave. ça va oui, 36%, c'est pas mal. C'est un bon tiers, donc oui, euh, c'est pas non plus une petite minorité. <rire> Élodie, euh, rattrape-moi, oui, je... <rire> <rire> Non, je te laisse là-dedans toute seule. Non, bon, d'accord, okay. <rire> Non, je voulais, je voulais donner un, un autre conseil à, à Jacqueline, c'est de rencontrer cet homme, euh, cet homme avec lequel tu souris quand, il est, quand, il, quand vous échangez. Je crois que c'est le bon moment, parce que sinon, la peur oh. va reprendre le dessus. Et là, tu as quelque chose qui s'ouvre, et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, qui s'ouvre, tu souris, tu baisses un petit peu le, la garde et le contrôle, ce qui sont les meilleures conditions, je pense, pour que tu rencontres cet homme-là. Et je pense oui. qu'il ne faut pas attendre. Et, et l'histoire des emplois du temps, tu sais, même si je te sens très sincère dans ce que tu dis, c'est oui. toujours un prétexte. Parce qu'on a oui. peur de rencontrer, on a, au bout du compte, on veut rencontrer, mais au bout du et compte, on a les peur. <rire> Donc vraiment, Jacqueline, rencontre-le, n'attends ah, pas, c'est le bon moment pour que tu le rencontres. Merci. Et, et, fait, et fait de ce chemin de, de, de l'amour quand même une priorité. Euh, tout le monde travaille, oui. tout le monde a des obligations, des contraintes, etc. Mmh. À un moment, euh, je crois que c'est important quand même de rencontrer un homme qui, qui te fait sourire. Même si après, ça n'allait pas plus loin. Mmh. C'est quand même ça, la vie. Oui. pire, tu passes Exactement. un moment. Exactement. Hey Jacqueline Exactement. <rire> Bon, Jacqueline, est-ce qu'on peut compter sur toi pour la prochaine ah, oui. émission Tu as rencontré euh, cet homme J'espère que je l'aurai rencontré, la personne en question, je ne pas avec qui je suis en cours de conversation. J'espère qu'on se sera rencontré d'ici là et que je vous annoncerai de bonnes nouvelles. Alors, après, voilà, voilà pas de pression. Non. Si tu le rencontres, ça marche, non, ça pas de marche pression, pas. Pas vous... je... oui, parce que. <rire> voilà, on a insisté là-dessus, attention n'avais euh, pas trop de pression <rire> sur les attentes. L'attente, attention, les envies et l'attente. C'est pas, voilà, pas pareil. <rire> C'est ça. Faire ça Super. au Super. Bon voilà. Eh bien, écoute Jacqueline, franchement merci, euh, merci, merci d'être euh, revenu euh, sur sur ce qui s'est passé depuis euh, la première fois où on a présenté ton profil. On a vu alors on a vu très très rapidement hein, que tu as que tu as mis à jour ton profil. Je pense qu'on peut l'afficher une dernière euh, petite fois ouais. euh, pendant qu'on t'a encore euh, tac. Donc oui. là moi j'ai retenu la première photo. C'est une photo très naturelle. Très bien la, oui, très bien, la photo. de profil. Ouais. On l'avait déjà super. dit à un moment de. Ouais, de ouais, et, euh, et as même mis deux nouvelles photos, je les reconnais là en bas, c'est deux nouvelles oui. je crois. Hein. C'est ça, parce qu'on me disait que j'avais pas mis assez de photos, ce qui est vrai, c'est ouais. vrai, je le reconnais. Et puis bon, j'ai... Ah, les super. photos, Je les trouve pas forcément toujours super, super photogéniques. Hein, alors, je sais Moi je la trouve mieux, top celle-ci. Elle est très bien celle-là. Mais il n'y en a pas beaucoup non plus des tops, des tops. Hein, euh, bah, vous voyez les lunettes là, je les ai pas mis sur les yeux, là je les ai mis sur la tête. <rire> euh, comme ça fait j'aime bien. mes yeux. <rire> c'est top, bah t'es magnifique. Euh, franchement. Bah, merci. Hein. Et puis sur le descriptif, essayer de mettre un petit peu plus de choses. Puis euh... ouais, ouais voilà. mais là, on te, on te, je pense qu'on te voit mieux. Et je te dis, on te voit mieux dans le sens où on voit mieux ta personnalité. Et, euh, et même s'il y a peut-être moins de messages, comme tu disais au début, euh, on espère qu'ils ne seront que plus qualitatifs et que euh, la prochaine fois, tu auras euh, en, encore plus de bonnes nouvelles euh, à, à nous annoncer. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci Jacqueline. Bonne journée à toi. Merci très Jacqueline. très vite. Bonne journée aussi. Hey, ciao. <rire> ah, et ciao. Ça, ça donne envie de dire Bon les gars, vous attendez quoi <rire> Elle est encore dans le contrôle. Elle est dans le contrôle encore. Oui, mais mais elle, on ne change elle, pas du jour au lendemain. Là, oui, bien sûr. petit, bien à sûr, petit bien sûr. on petit, oui. en la suivant comme ça, on va l'amener ah. à plus ouverture et c'est comme ça que, que ça va se faire. Après, voilà. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un truc j'en je n'en ai pas parlé parce que. Je... Je ne la connais pas, je ne vais pas lui donner des conseils. Mais il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'elle fait vraiment ce distinguo que moi, je ne fais pas, mais là, c'est hyper perso, entre le court terme et le long terme. Oui. Moi, avant un premier date, et même quand je me lance dans une relation, je ne me dis pas, est-ce que ça va être du court terme, est-ce que ça va être du long terme Pour moi, le long terme, c'est du court terme qui dure, en fait. Euh, donc, je ne me fixe pas de truc en me disant, ah « ouais, Non, mais là, de toute façon, ce ne sera que du court terme. » Déjà, tu peux avoir des surprises. Tu peux partir sur un truc en te disant... Je, je sais pas trop où on va mais sûrement ça ira pas loin et ça dure longtemps et à l'inverse tu peux te projeter très loin dans une relation et en fait au bout de deux semaines ça places. capote euh... ouais. Ouais. donc euh, donc je sais pas moi j'ai l'impression que peut-être c'est en tout cas pour moi moi ça me ça m'aide de pas du tout faire la, le distinguo et de pas avoir d'attente en matière de long terme ou court terme de pas quoi. mettre de date de c'est on y va on ouais. voit où ça va après mais moi pour moi c'est aussi ma vision globale de l'amour quoi euh, avec ce que j'ai les relations que j'ai vécues, etc. L'amour euh, éternel, on n'est déjà pas nous éternels, donc euh, voilà. Mmh. Euh, L'amour éternel, c'est un amour qui. Nous, on meurt avant lui, quoi, c'est tout. Ouais. Euh, donc je me dis, c'est un bout de chemin qu'on fait ensemble, et on voit si c'est euh, un mois, six mois, six ans, vingt ans. Je pense que c'est une très bonne remarque, Elodie. Euh, je te vois au Ah la oui, j'opine je, je, <rire> du chef depuis tout à l'heure. <rire> et, euh, euh, et, euh, souvent, quand Julien parle, ça opine bah, bah, Je suis euh, absolument euh, en phase avec Julien. Ah bah, très <rire> bien. Allez, Nanix, tu croyais qu'il y avait quelque chose C'est terminé. Pourtant, <rire> euh, les dernières leçons me faisaient penser que. C'est train ça... de il <rire> commence à bien s'entendre, mais il est médecin que si tu veux que je fasse, bah, bah, je suis moi il est pas médecin, je suis infirmier. Oui mais bon, voilà. est... d'accord, mais... bref, c'est pas grave, c'est pareil pour moi maintenant là. Il explique tout avec le, avec le corps il a des termes techniques ouais, bah, que je n'ai pas. D'ailleurs, tu es en train de voir que tu es en train de t'énerver, te... ouais, bah, ouais. là, tu te, je... te prépares, <rire> tu prépares à fuir. Tu pars sur la fuite ou sur le combat. J'ai les mains moites. C'était, c'était horrible. Donc, la date de péremption. On, on Mais c'est exactement, ça m'a échappé après, mais c'est exactement la remarque que je me suis faite quand j'ai, quand j'ai. Quand j'ai entendu Jacqueline dire court terme, long terme, euh, en fait, chaque étape amène à ce qu'on a envie de poursuivre ou pas. Mmh. Chaque moment passé, chaque ressenti amène à une suite ou pas. Et ça, ça ne se décrète pas. Donc, on peut avoir une intention de rencontrer l'amour. L'intention, elle est là. Mais sur le chemin pour y arriver, euh, les choses peuvent durer, moins durer, etc. Mais on avance. Euh, et, et on en revient à cette histoire de, de contrôle. Ouais, mais On ne peut pas ça, décréter d'avance ce qui va contrôle, se passer ouais. plus tard avec mm -hmm. quelqu'un. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'elle utilise ça pour se dire « bon, ça ne marchera pas, c'est court terme. » euh... Ouais, mais on le crée du coup. On crée le fait que ça ne marche pas. Ouais. Alors que si on reste ouvert à la vie, finalement, à ce qu'on ouais. est en train de vivre, aux surprises qu'elles peuvent amener, etc. Euh, à ce moment-là, on peut se surprendre à, à faire durer une relation dans les bonnes conditions. Ouais. Ce n'est pas une fin en soi, de, euh, la date. Qui compte, c'est l'expérience qu'on a sur le chemin. Ça, l'important, l'important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ouais, et c'est le chemin. C'est du oral ça. On va les laisser. Oui, mais ça, c'est là où se le chemin. Le chemin, il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Exactement. Euh, alors, avant de présenter le prochain profil, oui. je pense qu'il faut que tu le dises maintenant, Je vais le dire maintenant, petit rappel, évidemment. Déjà, parce bah, si qu'il recommence à faire beau, c'est important quand même. Une alors Moi, ça me régale. Hein, bah, euh... C'est li lié avec, hein, quelque part. C'est euh, le retour des événements en, en physique, euh, qui reprennent, en avril, reprennent pardon, en avril, sur Mythique, un peu, par un peu partout en France. Euh, donc, il y a tout un système de city tour, avec des soirées, des ateliers. Parce que j'adore toujours ce petit, ce petit message dans le runner. les blind tests, j'adore ça. Ouais. Team ouais, blind test ouais. ici Ah, de ouf ah ouais. Je, je, je ah pas... Si. Si, mais je suis nulle. Ah, mais ça, après, c est, c est, ça, ça peut se faire pas en équipe. Il n'y a pas de. Il ne faut pas de, voilà. avoir trop d'attente, c'est l'envie. Ah, oui, c'est ah, ça. <rire> Les Blind tests, on adore. La musique, d'ailleurs. Je sais sur que tu adores. Euh, tu adores les Blind Test. Bah, la musique. Quasiment meilleure émission que le stream ensemble, derrière ga... le Love Talk. On a gagné ensemble, je te rappelle. Hein, vrai, on on a gagné. On a gagné. Bref, pour parler, on n'est pas là pour parler de notre Bref, palmarès, mais on a oui. gagné quand même. Donc, les inscriptions, évidemment, sont déjà ouvertes. Je vais vous citer les villes dans lesquelles vous pouvez participer à ces événements en physique. Donc, il y a Amiens, Nancy, Marseille, Metz, Paris, euh, Strasbourg, La Rochelle, Quimper, Dijon et Nantes. Donc, je rappelle, évidemment, soirée, soirée à thème. Blindest, ça régale. Donc voilà, il y a plein d'activités autour desquelles, évidemment, on peut rencontrer des gens, des gens. pour trouver l'amour. Potentiellement l'amour. En tout cas, des opportunités de rencontre dans un cadre sympathique. C'est ce qu'on vous offre avec ces événements mythiques. Oui. On va enchaîner Ouais. Que sont-ils devenus Alors, ah. je rappelle que le prochain profil, parce que je remets en contexte, on l'a pas vraiment dit dans la vidéo, c'était notre MVP de la dernière fois. C'était <rire> notre MVP. Il avait fait une une présentation vidéo des plus travaillées. Il y avait un montage. Okay. Je remets en contexte à Julien. Ouais. voilà. Il y avait un montage. Il y avait, il y avait de l'humour. Il y avait un vrai dynamisme dans, dans son dans son profil vidéo. C'est Alexis, Alexis oui. mon Alexis. Qu qu Alors, qu'est-ce qu'on fait Comment qu qu on sait ce qu'il est devenu Bah, Alexis va prendre de ses nouvelles parce que je crois qu'Alexis nous a laissé un... un petit audio. Un petit audio. Qu'on va qu'on va écouter. Et on va prendre des nouvelles d'Alexis. qui va nous dire un petit peu ce qui s'est passé depuis bah, la publication de son profil et euh, sa petite vidéo qu'on a vue lors du dernier épisode. Et sa les promo qu'on qu lui a faite. Sa promo qu'on lui a faite. <rire> Surtout les conseils. T'as beaucoup euh, <rire> les... les conseils. Les conseils d'Elodie, ce qu'il a appliqué, euh, tes conseils, notamment au niveau du choix des photos, au niveau du. du, du du texte de son profil donc Alexis on t'écoute la diffusion de mon profil et les remarques des chroniqueurs j'ai tout de suite modifié ce qui n'allait pas ou ce que je devais rajouter à mon profil mythique donc euh, comme ils avaient dit j'ai écrit une bio afin qu'on en apprenne un peu plus sur moi j'ai rajouté de nouvelles photos moins artistiques mais au contraire plus simple et pris plus sur le vif j'ai beaucoup aimé leurs différents conseils ça m'a permis de créer un profil plus adapté à ce que à ce que je recherche Ensuite, j'ai posté sur Instagram certaines photos, stories de la diffusion. J'ai eu de nombreux retours positifs, également des messages me demandant si je cherchais vraiment l'amour. Donc, assez efficace euh, également sur Instagram où je garde actuellement contact avec des filles. Ensuite, sur Mythic, j'ai eu des likes, j'ai eu plusieurs discussions, mais qui certaines n'ont pas abouti euh, car leurs profils ont été supprimés. Donc, de mon côté, j'ai envoyé aussi beaucoup de messages sans résultat probant. Donc pour l'instant, pas de résultat positif ni de rencontre physique. J'espère que ça changera au cours des semaines. Je continue tout de même à discuter, découvrir de nouveaux profils. Là, déjà, première remarque, comme Jacqueline, il a bien pris les remarque qu'on lui a faites Parce que dans, ouais. ça aurait pu être, on n'a pas dit euh, quand Jacqueline était avec nous, mais ça aurait pu être mal pris, mal perçu. Euh, on peut se vexer. Est déjà aussi, on, est content ouais, ait... on est content, content qu'il l'ait bien accueilli, donc il l'a bien accueilli. Euh, Est-ce qu'on a... peut voir les nouvelles photos ouais, de plus, est plus on près Est-ce qu'on peut voir les nouvelles plaît, photos de plus près J'ai <rire> bah, ah, l'impression que tu es à fond. Surtout c'est qu'on voit le level là, parce qu'on est, pas qu pas... ton, est ton ah, bah C'est beau, beaucoup mieux oui, oui. ça. Ah ouais bah, Bien sûr que c'est beaucoup... mieux. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça c'est la nouvelle photo numéro uno. C'est la photo de profil ça. Est-ce qu'on en a d'autres photos J'ai l'impression qu'il y en avait des nouvelles en plus. Ah Ok, ouais plus naturel comme je l'ai dit. Moins dans l'artistique. Oui, parce que donc Alexis, euh, tiens, je, je m'adresse à Julien parce qu'il n'était pas là. Il, était, euh, il avait des magnifiques photos, ouais. mais très. Euh, très posées. Plutôt, plutôt très travaillées du genre photo book. Ouais, mais il n'avait pas de photos de ce genre-là comme, comme celles qu ah, ouais. qu'on est en train de voir où euh, on voit le, le vrai la, Alexis. La, la, vraie, euh, la vraie personnalité. Et euh, ça faisait ouais. partie des, des okay. conseils que Elodie que et, et nous autour de la table lui avions donné, ainsi que. Voilà, il voilà, y, y avait beaucoup de photos euh, comme, comme ça. ça. Voilà. Ouais, d'accord, très posé. Et, euh, et d'ailleurs, je crois me rappeler que son profil, c'était une phrase. Oui. oui, alors félicitations déjà, parce qu'il a bien écouté les conseils. Mmh. Je, suis, je suis très contente. Les photos, bah, voilà, là, il y a quelque chose de plus avenant, surtout sa photo de profil que je trouve, euh, que je trouve vraiment bien. Et euh, du coup, j'ai eu le temps de lire son, son texte. Euh... Alors, est-ce qu'on prend le temps de le, de le lire rapidement, euh, son texte Son texte, je trouve qu'il est, euh, est vraiment plus en adéquation avec ce qu'on avait vu de lui dans la vidéo. C'est-à-dire qu'on voit de l'ouverture quelque chose de sympa. Il exprime ce qu'il a envie de, de vivre. Il se présente, il s'ouvre. Euh, moi, je, je trouve que c'est vraiment très bien. Euh, J'aimerais bien aussi, du coup, en profiter pour rebondir sur ce qu'il a dit pour euh, faire tomber un peu un mythe, parce que... et qui va un peu avec l'histoire des, des attentes dont on parlait. Mmh. Okay. cest souvent, moi, je, je vois les gens, ils, du coup, ils mettent leur profil et ils croient que là, dès la première semaine, ça y est, euh, c'est emballé, plié, on va rencontrer la personne, ça sera la bonne personne, etc. Non, en fait... Le... C'est comme si on sortait dans la rue et qu'on disait « la première personne que je croise, euh, je vais l'épouser ». Ça ne marche pas comme ça. Donc ça peut être la première personne comme ça peut être la dixième. Et en tout cas, je crois qu'il faut vraiment, vraiment qu'on lâche l'idée du résultat. Euh, il échange. Il y a des personnes avec qui ça le fait, des personnes qui sont supprimées. Des personnes... Ça fait partie de la vie, en fait. Il y a tout ce flot de la vie. Faut il faut qu'il continue à avancer dans cette direction. Pour moi, beaucoup plus... il s'est beaucoup plus investi dans son profil, donc ça peut être que positif sur la suite. Et je crois qu'il faut lâcher ce mythe que parce qu'on aurait mis son profil, ça y est, dans la semaine, on rencontrerait l'amour. Ça arrive parfois. Parfois, c'est un peu plus long. Il faut faire d'autres rencontres. Et, euh... Efficacité n'égale pas rapidité. En général, c'est le contraire. Ah. Quand on veut être efficace, on se met tellement de barrières, tellement de blocages qu'on ça... finit par perdre beaucoup beaucoup de temps et mettre beaucoup plus de temps à rencontrer l'amour. Ok, ouais mais là, donc du coup maintenant qu'il a un profil qui nous paraît en tout cas plus adapté, ça veut pas bah, dire que demain, bah Non, ça veut dire qu'il va s'ouvrir, qu'il va discuter, qu'il va rencontrer, certaines personnes lui plairont, d'autres non, et vice versa, ça fait partie de la vie, et que sur ce chemin-là, il va se passer un truc assez sympa s'il si, euh, si se met pas une date euh, butoir pour la rencontre. J'entends ent, bien, j'entends bien. Mais euh... il, a, il, a, il va dans le bon chemin, là, c'est bien. Je suis contente. Bon, <rire> bravo, pas. Alexis. <rire> Alexis, tu as les félicitations voilà. <rire> encore, mais... Non, mais j'ai lu, lu son texte, c'est cool. Il euh, faudra juste lorsqu'il cite des citations ou donne, donne l'impression d'être dans le dialogue, dans son propre profil, qu'il mette peut-être des, des petits guillemets pour qu'on comprenne, qu'il change de tonalité. Mais sinon, j'ai eu le temps de le lire rapidement, là, comme ça. Pas mal. OK. Pas voilà, mal du okay. tout. Il y a du mieux. Alexis, c'est bien. Voilà, j'espère qu'on va dire la même chose de notre prochain profil c'était Céline oui, Céline. Et, euh, Céline dont on avait vu le profil et qui nous a aussi laissé un petit message audio, on l'écoute tout de suite alors depuis mon inscription sur Mythique je n'ai pas fait de rencontre j'ai eu quelques échanges avec certains mais qui n'ont pas euh, abouti j'ai souvent engagé en première les conversations, alors parfois des réponses et d'autres juste des vues, mais bon, c'est pas pour autant que j'ai relancé. Euh, je reste quand même un peu sceptique, car je n'y crois plus trop de rencontrer l'amour sur les sites de rencontres. Euh, surtout quand on reçoit des messages un peu indécents ou des messages où on t'appelle déjà par des petits noms du genre bébé, princesse. Euh, ça m'a un peu quand même refroidi. Il euh, y a eu quand même des profils qui m'ont intéressé, mais bon, au bout d'un certain temps, bah, je ne m'éternise pas trop, j'abandonne. Alors pourquoi, euh, je ne sais pas trop. Donc voilà, j'ai été un peu euh, saoulée, euh, comme je disais, par euh, les messages que je peux recevoir euh, qui ne donnent pas du tout envie de répondre. Euh, donc voilà, pour le moment, je suis pas trop dedans. Alors peut-être que je recherche trop l'idéal, je ne sais pas, et que ça me bloque. Mais bon, j'ai lâché pour le moment. Voilà pour mon retour ah, voilà. On est toujours là en mode je, je, je, ouais on je, veut des trucs. J'ai envie d'entendre euh, ce qu'on du coup on se regardait tout, un, peu, tout, un peu tous les cas j'ai envie d'avoir le retour d'Elodie là par oui, rapport. Oui à... je te regardais toi Nani. Oui c'est vrai. Allez <rire> ça a wow. refait des points. Ouais. Ouais. Ah, tu, on es... Aller. tu es out. <rire> je suis de retour. Making <rire> like business. Oui ça, ça me j'entends je, je, et en fait je lis entre les lignes aussi de ce qu'elle est en train de nous dire là on a typiquement effectivement un, un cas de beaucoup de barrières à l'entrée. Je pense qu'inconsciemment, elle a extrêmement peur euh, et du coup, tout est, tout est prétexte à pas y aller. Euh, évidemment, parfois, on peut recevoir des messages qui sont pas très agréables. Ne pas y répondre est la seule façon d'avancer. Par contre, mmh. prendre ce premier prétexte pour pas avancer, peut-être que tu n'es pas prête encore, peut-être que tu as besoin de, de reprendre confiance, euh, mais en tout cas, sache que... Le, le, le fait, de, au premier obstacle ou aux mmh. premières choses, de, de tout de suite arrêter d'être dans cette euh, quête de l'amour, c'est vraiment dommage. Moi, je pense qu'elle a peut-être un petit travail à faire pour apaiser ses craintes. Il y a sans doute beaucoup de peur. Il y a peut-être des mauvaises expériences qui lui font... Encore plus peur pour l'avenir. Ah les mauvais messages. Malheureusement, coute, ouais. voilà. Et malheureusement, on, est à, on peut être dans un cercle vicieux qui fait qu'on s'éloigne encore plus de, de, de son objectif, qui est de rencontrer l'amour. Et je suis persuadée qu'elle en a vraiment très envie. Je... Et je suis persuadée aussi qu'elle en a vraiment très peur. Je connais pas son passé, mais il y a des choses dans ce, ce qu'elle dit où j'ai l'impression qu'elle psychosomatise et qu'elle, comme tu disais, elle, hop, ça, ça me rappelle ça. Donc c'est négatif. Ouais. Le petit côté, on, on m'appelle des fois par des petits noms, princesse, bébé, etc. Bon. Euh, il ouais. faut aussi voir aussi l'autre côté. C'est-à-dire que la personne qui va la contacter n'est pas forcément euh, négative, pas forcément agressive. Il y, y a des façons de faire, Dina, parce que je vois tes yeux qui se lèvent au ciel. Mais, ça, <rire> non, mais tu peux avoir des petites appellations. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de. Je pense il n'y a pas de, forcément de bonne ou mauvaise manière d'interpeller quelqu'un, mais bah. forcément, il y, y, y, y, y, y a des mauvaises manières. Il y a des mauvaises manières quand même! <rire> Faut, faut que tu sois avec moi, je veux Là, la... mec, la mec que... je te laisse en pleine mer. Faut... faut que, très faut que tu m'aides. Oh, y a pas assez d'eau pour bon, je me noie là-dedans, c'est dommage. Euh, non, mais ça, ça peut être très affectueux. Après, j'ai pas la tenue des messages. Le truc, c'est moi. Moi, j'ai l'impression en écoutant Céline que, bah, je que tu <rire> espères des choses et que tes espérances sont pas 100% conquises dès le début. En tout cas, dès, dès ton inscription, dès le fait que tu as refait ton profil, on a, on a vu les nouvelles photos aussi là encore. C'est top. Mais, euh, mais moi aussi des, des messages que j'ai pas envie de voir j'en reçois donc ça je pense que ça, ça fait partie du jeu aussi mais que euh, faut, je pense que d'avoir ton profil qui est bien à jour tu laisses quand même la porte ouverte tu vois elle, elle ferme pas la porte et je pense qu'il faut vraiment pas que tu la fermes à 100% même si tu commences à être un petit peu fatigué il y a peut-être aussi des phases où on a plus envie que d'autres donc c'est bien d'avoir fait tous les efforts possibles maintenant ça paye pas tout de suite, en tout cas, t'as pas fait là une bonne rencontre, mais ça veut pas dire que ça va pas arriver, donc gardons euh... espoir, gardons bah, espoir. C'est même, c'est pas, ouais, mais au-delà de ça, c'est pas qu'une question d'espoir, de, quand elle dit, j'y crois plus, en fait, t'y crois plus mmh. parce que tu regardes le passé, et tu, et tu, et tu avances avec un, dans, en regardant dans le rétro. Vous dire qu'elle est dans la comparaison, euh, quelque part bah, Elle est dans la comparaison avec le, le passé, et chaque expérience, ou chaque petit élément, lui font penser que ça ne serait pas possible qu'elle rencontre l'amour, potentiellement qu'elle ne le mériterait pas, qu'elle n'aurait ouais. pas... Après, c'est souvent inconscient, mais il y a quand ouais. même beaucoup de choses comme ça qui se, qui se jouent. Mais en ne croyant pas qu'on peut rencontrer l'amour, il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur nos comportements, il y a des conséquences sur notre fermeture, il y a des conséquences qui font qu'on crée notre réalité. Et qu'en ne croyant pas qu'on peut rencontrer l'amour, on ne le rencontre pas. Et, euh, et c'est pour ça, j'aurais tendance à lui dire, ça serait intéressant que, voilà, même qu'on puisse échanger, parce que là, je pense qu'il y a vraiment un blocage par rapport à ça. Parfois, il ne faut pas longtemps pour le travailler, mais il faut quand même mm -hmm. le travailler un petit peu, parce que sinon, on rentre dans un cercle où on n'y croit pas, donc ça se fait pas, donc on n'y croit pas, donc ça se fait pas. Alors que finalement, le, le chemin vers l'amour, c'est l'inverse. Euh, je sais que je veux rencontrer l'amour, je sais que l'amour va être sur mon chemin. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas avec qui, mais ça, ça fait partie de, de ce qu'il y a de sympa dans la vie. Et j'avance. Mais Et là. N'essaye plus de y a, faire ta, de ta de promo barrière. pour un, un prochain coaching, Elodie. Euh, <rire> <éloqué. rire> non, moi, moi ou quelqu'un d'autre. Hein, mais <rire> mais... mais, mais j'aimerais pas qu'elle reste dans cette situation-là. Je trouve ça dommage. Il bah, y a deux trucs que, que je voudrais dire. Sur, sur son profil, d'abord. Euh, moi, il y a un truc qui m'a un peu trigger. C'est hyper perso. Hein, donc euh, je veux pas. Mais c'est ces deux premières euh, phrases de son profil. Oui. La première, c'est C'est pas facile de décrire. Ouais, pas facile de décrire, ouais. Euh, c'est vrai, mais tout le monde le sait. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit obligé de l'écrire. Euh, parce qu'on le lit très souvent. Et moi, quand un profil commence par quelque chose que j'ai déjà lu 200 fois, bah, à titre perso, ça ne me met pas forcément dans des bonnes dispositions pour la suite. Ok. Truc super perso. Okay. Et euh, pour faire simple, je pense être quelqu'un d'être simple. C'est un peu la même. Un peu la même. Euh, moi, je pense, et, et ça donne un peu l'impression qu'elle s'excuse d'être là, en fait. Euh, si elle trouve que c'est cool d'être simple, qu'elles le, qu le disent. Mais, mmh. euh, mais là, je ne sais pas, je, je, moi, dans, les, dans la première, les deux premières trucs, là, je, je sens quelqu'un qui, qui est un peu en retrait et qui, euh, et, et qui pardon, hein, je ne veux surtout pas donner l'impression de juger ou quoi, mais moi, je sais qu'à titre perso, ça ne me donne pas forcément envie d'aller de, de, de, de, en savoir plus. Et la deuxième chose, c'est par rapport à cette espèce de... Alors là, je ne sais pas forcément euh, pour elle, je ne sais pas si c'est son cas, mais c'est sur l'urgence de Trouver l'amour. Euh, oui, euh, ouais. Moi, il y a un truc, c'est que j'ai l'impression que souvent, les gens qui ont une urgence de trouver, c'est pas qu'ils cherchent quelque chose, c'est qu'ils fuient quelque chose. Et que ce qui fuit, c'est la solitude. Et que fuir la solitude, c'est se fuir soi-même. Parce que la solitude, c'est la peur de se retrouver tout seul avec soi-même. Soi Alors qu'à mon avis, les meilleures dispositions pour trouver l'amour, c'est l'inverse. C'est d'être bien avec soi-même ouais. et d'avoir envie de partager tout ce qu'on vit de cool dans sa vie. Quoi. Donc, moi, pour moi, la première étape, c'est de skiffer de kiffer sa vie et d'avoir envie de partager ça avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Et du coup, on n'est plus dans l'urgence de trouver quelqu'un, on est dans l'envie de trouver quelqu'un avec qui partager ce qu'on a à offrir. Excusez-moi, mais tu ne m'avais pas dit que... j'aurais pas mieux. Euh, en fait, il <rire> euh, y avait... Euh... Ah voilà, il ben existait. Il euh, dans mon euh, cerveau. Aussi, oh <rire> <rire> Alors, je me doutais que potentiellement, tu avais déjà abordé ce, ce, ce Ah bah de, oui, de oui, je, mais, je, euh... je, je dirais pas mieux, c'est exactement ça. Euh... Il y a une question d'intention. La plupart des gens, et effectivement, c'est sans doute le cas de Céline, aujourd'hui, c'est plus... Alors je n'aurais pas utilisé le mot « fuir », mais en tout cas, c'est plus pour combler sans doute un vide mmh. ou se rassurer par rapport à, à des projections, plutôt que la quête de l'amour, parce que la quête de l'amour, euh, elle ne s'exprime pas de cette manière-là. Bon, en tout cas, on va voir avec le dernier euh, profil qu'on ouais. avait vu euh, lors du dernier numéro, Benjamin. Est-ce que lui est dans la fuite que lui, euh, est, est... On sait pas. Est-ce qu'il est qu a trouvé peut-être euh, chaussure à son pied Est-ce qu'il a pu avoir des, des dates intéressantes En tout cas, Benjamin, bah, comme Céline et Alexis nous a laissé un petit audio, Benjamin, on t'écoute. C'est à mon inscription sur Mythique. j'ai eu le plaisir de parler à plusieurs personnes. J'ai pour objectif de trouver un homme mature, drôle, responsable, attentionné et romantique. Pour vous avouer, je suis quelqu'un de très exigeant. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai avec quelques hommes. Cependant, un m'avait l'air super intéressant car il correspondait à mes attentes. Et son profil métier m'avait interpellé. On a donc convenu un rendez-vous chez moi autour d'un massage qu'il m'a proposé. On s'est découvert un peu plus. Je l'ai trouvé sympa, simple et il avait l'air sincère. Nous avons échangé quelques baisers. Le rendez-vous s'est très bien passé, j'ai apprécié, je pense que ça a été réciproque et du coup on a continué à s'écrire. Oh bah il nous laisse ah bah. notre. Ah, tête. Ah, ah, attends, le clip, attends, le attends, <rire> excusez-moi, on, on est passé de J'ai rencontré, enfin pour toi seulement, je conseille qu'il y a quelqu'un, massage, quelques baisers et. et il <rire> et, et, <rire> et y a même pas une petite scène pas générique pour. Bah, euh, Peut-être c'est arrivé hier, tu vois. Peut-être oh. que. Ouais, il était, pas était en train d'arriver, c'est pour ça qu'il était obligé de il, a... <rire> il revient, il revient. D'ailleurs, il est en train de m'en rater. Bon, bah en tout cas, ça contraste totalement avec, euh, le, avec, avec Céline, là, ce qui arrive avec Benjamin. Il bah, y, euh, y, y, y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre. Il y a eu ouverture. On ne conseille contact. pas le massage de ce côté-là pour le premier rendez-vous. Non, rendez ce n'est que... pas qu'on ne conseille là, pas. Elle n'a pas fait ça. Elle ne euh, s'y attendait <rire> pas. J'étais surprise. <rire> je ne m'attendais pas à, à l'issue du, <rire> du, du, du message. Euh, non, mais je suis très contente que ça se passe bien, qu'ils aient continué à échanger. C'est ce que j'entends de la fin du message, qu'ils aient continué à échanger après. Oui, effectivement. Effectivement, pour des raisons euh, juste même de, de, de sécurité, j'ai jamais conseillé un premier date à la maison, Bon, un premier date avec intention du massage, euh, qui est massage, pourquoi pas, que l'intention soit le massage c est, c est sans avoir rencontré à personne. Bon, euh, j'étais un peu surprise en fait, mais il a l'air plutôt, euh, il a l'air plus ouvert et plus épanoui dans, dans son message que la fois précédente. C'est vrai. Euh, ouais. Il continue à échanger, donc affaire à suivre, j'ai hâte d'avoir le la suite de, de ce qui se passe, du coup, si c'est une relation qui fasse poursuivre et se, se concrétiser et surtout se construire. Mais ça, ça va avec Benjamin, parce que moi, je me rappelle de lui comme quelqu'un qui, euh, qui a l'air assez... Euh, un peu extraverti, voilà. Même s'il avait ses blessures, on, mm -hmm. on l'avait un peu vu la dernière fois, donc, euh, bah, let's go, massage Massage pour envoyer tête <rire> <rire> Incroyable <rire> Julien, le, le, le corps qui parle... Ah, euh... moi, moi, je suis... Pas, moi, je suis en fait... Euh, hormis enfin sortie des considérations de sécurité euh, comme disait Elodie où effectivement euh, moi c'est pareil les premiers dates à la maison euh, je suis pas je suis pas super chaud sinon euh, si le premier date c'est autour d'un massage go hein, moi j'ai pas de, pas de chacun chacun a son chacun a son curseur de ce qui est de ce qui est OK ce qui est pas OK mm. la preuve que ça se passe ça peut bien mm. se passer il y a eu euh... des baisers apparemment. Ouais ouais ouais non non mais il y a pas. De... <rire> C'est là elle est heureuse alors tu entendu. massage. Non, non, non, mais... Mais... Il a en tout cas il a l'air il a l'air il a l'air plutôt confiant pour la suite et j'ai l'impression que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure il se pose pas mille questions sur où ça va combien de temps ça va durer machin etc il est il vit le moment et hum. il se dit voilà. On... On Peut-être peut revoir son profil. Il y avait des changements dans les photos, je sais plus. S'il euh, y avait des changements chez, euh, chez ben le profil de, de, de Benjamin. Et tous nos euh, tous nos profils sont, ne sont pas les mêmes. C'est Ça qui est aussi intéressant, c'est que lui a pas les mêmes problématiques euh, qu'avant. Alors je me rappelle de, du texte qui était déjà, je Donc, crois, à peu près. La près la même. Il y a une photo, la dernière photo, ouais. Sympa. Tu peux l'ouvrir, euh, Paul, s'il te plaît. C'était les mêmes. Hein. Ah, c'est les mêmes photos. Ah, la ouais, elle ouais, n'a pas, pas, pas changé. La ah, de dernière ça, photo, je, ok, ouais, je m'en souviens plus aussi, pareil, d'accord. Très bien, ok. En tout cas, des bonnes nouvelles de Benjamin, des bonnes nouvelles euh, du coup courtes parce qu'on n'a pas eu la suite. Quoi. Ouais, on, a eu la... on a eu Benjamin partie ah, 1. Si c'est oui, vrai, c'est ouais. vrai. Ouais. Benjamin, partie 1, ben bah, hâte bon, de Benjamin, la partie 2, quoi. Euh, le mois prochain. Tu nous donnes la suite, s'il te plaît. <rire> <rire> tu nous dis où t'en es. Voilà. Parce que ce que, cas... tu, ce que tu ne sais pas, c'est que là, après l'émission, tu vas me dire oh, Benjamin, passage, bah, baiser. Bah, on va parler pendant. Quoi bah, on va en parler jusqu'au prochain numéro. Quoi, mais n'importe quoi. N'importe quoi. quoi. Non, mais on avait reçu, euh, on avait reçu des messages, euh, toi et moi d'ailleurs, de, oui. de, de Alexis, je crois. Alexis, qui nous avait, euh, remer qui nous avait remer remercié. remercié donc, euh, donc, sans nous envoyer des messages, mais Juste, euh, voilà, on espère avoir de vos nouvelles euh, la prochaine fois, nos chers. C'est nos coachés à nous, là, mmh. voilà. C'est ce que Elodie mmh. est coach en amour, donc elle a plein de coachés, mais là, c'est nos coachés à <rire> nous. Et ça fait super plaisir d'avoir de, de leurs nouvelles et de voir comment ils vont. Et tu vois, on s'est investi quelque part euh, en clair dans leur profil la dernière fois. Attaché. Oui, on s'est attaché, <rire> voilà, voilà. On s'est attaché. Et d'ailleurs, parfaite oh, transition, incroyable. nous allons nous attacher un peu plus encore, puisqu'on a. Des nouveaux profils à, euh, à vous présenter, d'ailleurs à découvrir, parce que nous-mêmes, on ne les a pas encore euh, vus. Est-ce qu'on a une transition, mon cher Paul oh, C'est comme tu veux. Hein. Allez, vas-y. T'en veux une <rire> Allez. Waouh Un wow. wow. OK, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Notre nouvelle coachée de ce Love Talk mythique, elle s'appelle Lauriane, et on découvre tout de suite sa capsule de présentation. Bonjour, alors Chabine c'est un surnom évidemment, euh, aux Antilles c'est comme ça qu'on appelle les filles qui sont claires de peau et ça correspond assez bien à mon L identité de Guadeloupéenne de cœur. J'ai 45 ans, je suis maman de deux filles qui ont 15 et 18 ans. Au niveau de ma vie sentimentale, je suis séparée depuis un petit peu plus de deux ans. Euh, je dois dire que mes filles, mes proches, mon travail, mes passions, euh beaucoup de place dans ma vie On ont laissé peu d'espace à la dimension sentimentale. Ma vision en amour, c'est euh, comme dirait Mel Gibson dans Complot, c'est Géronimo. Euh, c'est une émotion qui nous transporte, c'est des étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre. Ce que je recherche en amour, c'est un complice, euh, quelqu'un où il suffirait d'un regard pour qu'on se comprenne. Une relation de confiance où chacun pourrait s'épanouir sans qu'aucun des deux ne transforme l'autre. J'aime danser, chanter, rire. Euh, parler, <rire> partager, voyager, rencontrer des gens. Euh, ce qui me fait vibrer dans la vie, euh, c'est la beauté euh, de la nature. Euh, les couleurs du ciel au lever, et au coucher du soleil, au bord de l'océan ou ailleurs. Un ciel étoilé. Et puis euh, le talent, euh, une voix qui donne des frissons, un ballet qui émerveille. Dans la vie, je suis une big boss, mais j'aspire avant tout à être quelqu'un de bien. Alors mon, pro, mon love profil, une grande première ce profil mythique. Euh, pas facile dans un monde où la culture de l'image prime d'essayer de faire en sorte de laisser transparaître qui on est ou ce qu'on est puisque c'est quand même l'essentiel au-delà de, des images et de, de, voilà, de prime abord. Euh, donc j'y ai réfléchi et j'ai essayé effectivement de voilà, faire en sorte de, de laisser transparaître ce que je suis en espérant effectivement toucher des personnes qui auront la même sensibilité que moi. Je n'aurai pas de, de difficulté particulière à, à lancer un premier message en rebondissant sur un profil. Et voilà, s'il y a quelque chose qui me touche ou qui suscite mon intérêt, pour en savoir plus. Euh, pour le premier rendez-vous, euh, comme, euh, comme toute femme, bien sûr, je penserai à ma tenue, évidemment. Euh, elle dépendra euh, très certainement de mon humeur du moment et puis surtout euh, du programme de ce premier rendez-vous. Euh, ce premier rendez-vous, euh, je le souhaite, euh, je l'espère inattendu. Euh, J'aimerais bien que ce ne soit pas quelque chose de convenu. Voilà, ça peut être je sais pas, une balade, une expo, une activité sportive, un truc fun. À l'issue de ce premier rendez-vous, euh, je pourrais prendre l'initiative euh, effectivement de dire quand est-ce qu'on se revoit, si tout s'est bien passé évidemment, et dans le cas contraire, voilà, peut-être euh, je te propose qu'on qu s'en tienne là. Voilà, bah merci beaucoup. Wow. Elle est guadeloupéenne de cœur, elle a dit. Oui, ça t'a... Elle est de chez moi. Ça ça, ouais, débuts, oh en plus, elle la vu, dé... t'a touché des débuts. J'ai vu plus, Ah non, parce qu'elle a animé t sur ton... Mais non, elle, ouais. des... <rire> de dé... elle donne la définition de Chabine. Donc oui, euh, <rire> euh, bah, c'est souvent après on associe ça, oui, à une femme ou à un homme, donc Chabine Chabin, Claire de Peau ou Métissé. Et, très, et du coup euh, clair de peau euh, également voilà donc euh, ça m'a fait sourire excusez-moi c'est un okay, peu okay. c'est un peu personnel moi je suis je suis transporté et euh... est parti, quoi. <rire> bon alors on a eu un profil euh, très intéressant différent de ceux qu'on avait euh, vus précédemment j'ai vu Elodie reprendre du service reprendre <rire> des notes stylo ah oui. stylo <rire> à la main comment on débriefe euh, le, la vidéo d'introduction de, de Lauriane bah, j'ai envie de dire qu'elle est prête Lauriane. Ça m'a fait très plaisir. Ah, une bonne note pour Lauriane Ouais, ouais, ouais, et, et, et sans doute elle l'a pas toujours été, parce qu'au début de la vidéo, on voit que la place pour l'amour, on ouais. se demandait quelle place ça pouvait avoir dans sa vie. Euh, et, et souvent, quand on est, quand on est très occupé, qu'on remplit sa vie de plein de choses, euh, voilà, on, on fait pas forcément de la place, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on fait pas de place. Je pense qu'elle a passé une étape, en tout cas j'ai eu le ressenti dans, dans le reste de la vidéo, et, euh, et elle est prête parce qu'elle est quand même dans quelque chose d'assez spontané, d'assez naturel. Ouais. On voit qu'elle a envie de, de partage et elle est prête à, à expérimenter. Elle est prête à faire de, de de, de dates un peu différentes, etc. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Elle est dans une quête de, de, de complicité, de confiance. Mais je trouve qu'elle est assez cohérente dans tout ce qu'elle dit. Parfois, on, on prétend, ou en tout cas, on se fait croire qu'on veut de la complicité, du partage. Et puis finalement, on sent un peu tous les blocages qu'il y a derrière. Et je trouve que tout est assez fluide dans ce qu'elle nous présente. Et euh, moi, je crois beaucoup euh, en Lauriane. Ah. La ouais. alors, alors, avant qu'on aille un petit peu plus loin dans l'analyse, et même Julien, euh, je t'inviterai ouais. à faire ton analyse du profil ouais. de Lauriane. On va afficher euh, son profil mythique. Parce que Une des photo fois... Euh... Photo. Ah ah photo, photo, photo d'abord. Attention, la love coach Elodie <rire> me dit, c'est photo d'abord, d'accord ah, mais c'est top. Bah, ça ça va exactement avec ce qu'elle disait dans, ouais. dans sa vidéo d'aventure, j'ai l'impression. Le, le fameux Geronimo euh, qu'elle a, qu a cité qui t'a fait réagir, ouais, hein, ouais, euh, j'ai vu. J'aime bien. Est-ce qu'on a d'autres photos de. Ouais, on a d'autres photos de Lauriane. Alors là, plus, euh, plus plage. Sport et voyage. Hein. Oui, parce qu'elle est en tenue là, de... de surf, non C'est tout Ok. Tout. Deux Une photos. Surf, ouais, ah, déjà, ici, ah. on me dit... Ah, ah. ah ouais, ça, tu sais, c'est un peu comme euh, pour euh, Benjamin. Enfin, on reste en sur notre fin. J'ai eu deux photos, je voulais en avoir plus. Ouais, donc, euh... oui, oui, Benjamin en avait un peu plus, mais ok. Ouais. Oui, oui, alors, elle est prête, mais il faut que ça se concrétise maintenant. Je revois un peu, <rire> peu ma copie. Okay. <rire> <rire> ben, est... On est passé de 10 sur 10 à 8 sur 10. <rire> non, euh... <rire> Les, les photos, euh, même si elles sont chouettes, parce qu'on voit sa personnalité un peu de fonceuse, de, de, de, de, qui aime la vie, qui se lance, etc. Ça, c'est chouette. Par contre, on ne la voit pas assez. Ouais. C'est-à-dire que ces photos, elles sont très bien, s'il y en avait d'autres. Et pour moi, on n'a pas une photo, vraiment, où on voit son visage, où on la voit de plus près, où on voit qui elle est. Un Donc, portrait, quoi. Y a pas un voilà merci. C'est <rire> plus clair comme sans ça. Sans filtre d'ailleurs. Y, y a pas de. Sans, ah, faut pas ouais. le relancer là, ah ah, Vous avez entendu Il l'a dit tout doucement, mais c'est très important la Ils phrase. L'une des l'une des phrases les plus importantes de l'émission. Il a dit plutôt sans filtre. Ah, filtre. ah ouais, putain, vous êtes filtre vous Non. Alors, écoute, on, a on, fait, on a déjà okay. fait. On a déjà fait. On a déjà fait un débat. Okay, okay. Le chat a dit les On s'en fout du chat. Ben, <rire> bah non. <rire> Pas de chat, mais mais juste, euh, on a le droit d'avoir des opinions différentes. Qu'est-ce qui qu t'a pris a, Sur ça. ce sujet, ça ne va pas du tout. Hein. Oh. Euh. Donc du coup, Bien il y a d'autres un... Voilà, Je vais reprendre, comme ça on oublie ouais, ça. Vas -y, vas -y. Merci, merci, en tout cas, merci. Donc euh, Lauriane, on a besoin d'autres photos. Euh, comme je disais à on n'a pas besoin de 15 photos. Par contre, on a besoin au moins une photo où on te voit une photo de portrait. Euh, et, et oui, t as, t as, ta joie de vivre tes activités c'est important, mais on a besoin de te voir toi on a besoin de voir ton regard ouais. euh, il nous manque au moins une photo yeux, qui d'ailleurs, euh... je pense, devrait être la première photo de profil, c'est-à-dire qu'on te voit toi et puis après on, voit, on te voit dans un contexte et dans tes ouais. activités. Qu'est-ce qu'on voit dans un regard euh, Julien ben, On voit tout enfin, je ne vais pas faire le, le gros poncif de, le, le reflet de l'âme mais, mais, mais, mais tu, vois, tu vois beaucoup de choses dans un regard, même si tu peux même si tu peux te cheater, mais encore une fois, moi, j'ai l'impression que c'est pas... La... En tout cas, moi, c'est la... ma façon de fonctionner. Euh, moi, je veux que mes photos de profil, elles rendent compte de qui je suis. Et je veux pas chercher à tromper sur la marchandise. Et que le jour du, du, du date, on dise « Ah, c'est vraiment toi sur les, sur les photos ?» je veux, ouais. je veux que... et, et à l'inverse, c'est ce que j'attends aussi des photos, de, des, des, des, des profils, des personnes que potentiellement je vais rencontrer. Mmh. Je veux un, quelque chose qui soit fidèle et qui me donne une, une idée de qui est la personne. Et ouais. pas seulement de à quoi elle ressemble. Encore plus, si, c'est important. Activités. Et c'est pour ça que je suis team, pas de filtre, parce que c'est tricher. Il n'y a pas de souci. De mon veux, invité, il n'y a pas de problème. Je veux, <rire> a, je veux avoir une idée de à quoi ressemble la personne et je veux avoir une idée de qui elle est. Ouais. A, ouais. Aussi à travers les photos, pas seulement à travers le texte. Et pour et moi, bon. tout ça, ça se voit dans le regard. D'ailleurs en parlant de texte on va afficher tout de suite euh, le, le profil écrit de, de, notre, de notre Lauriane Oui c'est notre eh oui. Lauriane maintenant ça y est et trop bien. En fait euh, Lauriane par rapport à sa vidéo de présentation ouais. Trouve que le truc qui est ch très chouette c'est qu'on sent qu'elle a envie et qu'elle n'a pas besoin ouais. ouais. C'est à dire qu'elle elle a ses a, a trucs à elle ouais. elle, est, elle, a, elle a tout ce qu'il faut dans sa vie ouais. Elle a juste envie de le partager avec quelqu'un Elle n'a pas besoin d'avoir de, de, quelqu'un pour être sa béquille ouais. ça, et, ça donne, et ça pour le coup ça donne envie je trouve je, ah. je suis assez d'accord avec toi. Je vais lire le, le profil de euh, Lauriane, donc Chabine, on a eu l'explication, ouais. euh, Made in Nanix. « Chabine est un surnom, évidemment, aux Antilles, c'est comme ça qu'on appelle les filles. claires de peau, cela correspond assez bien à mon identité, c'est resté mon surnom préféré. » Maman de deux adolescentes, 15 et 18 ans, femme active et indépendante, j'ai une vie trépidante à l'image de notre époque où tout va un peu trop vite. Citoyenne du monde, guadeloupéenne de cœur, danseuse de passion, j'aime zouker, chanter, rire, voyager, découvrir de nouvelles cultures, d'autres façons de penser, convaincue que les différences nous enrichissent. Bah déjà la Guadeloupe fait partie de ses destinations préférées. Hein. Bah alors... Pensant. Euh, oui, ça, je pense ah qu'on oui, a, voilà. a bien compris. bien compris. J'aime Zouké. Bon, euh... alors, si c'est un no pour la Guadeloupe, ça va être un no -go avec euh, avec Lauriane, a priori. Moi, je le trouve bien, euh, son, son profil, je le trouve dynamique. Enfin, J'ai l'impression qu'elle euh, a, elle a vraiment fait... Elle, elle me fait ressentir quelque chose en, en la lisant. Et il, y la joie de, il y a de la à, joie de vivre à, à, ouais. ce que, à ce que tu disais Donc, ouais un peu de joie de vivre on et sent de... qu'il y a une personne derrière en fait on sent qu'il y a une personne qui une personne riche quoi on sait pas c'est pas quelque chose de, de lisse de plat de voilà il y, y a de la vie il y a des y a des, y a des passions la danse etc enfin, euh, et puis il y a une espèce d'énergie assez positive elle sent le sourire sa bio je trouve ça ouais, ouais, ça, ça transparaît ouais, ouais, ouais, ouais, je trouve que ouais, alors, est-ce qu'on peut l'améliorer encore, Elodie, ou pas Oui, bah, globalement, elle est bien. On, on pourrait laisser comme ça. Euh, je trouve qu'effectivement, il y, y a de l'humain, il y a de la vie, il y a de la spontanéité. On sent qu'elle n'a pas cherché à bien faire ou cherché à plaire, mmh. mais qu'elle a juste cherché à se montrer telle qu'elle était. Donc, ça, conseil pour les autres, c'est exactement... Euh, c'est exactement dans le sens où il faut aller. Après, j'ai trouvé qu'il y a une mini-incohérence sur une des phrases. Si on peut juste revoir le, le profil, parce que je voudrais pas... Oui, Paul va nous faire ça, bien sûr. Pendant que, sur le chat, nous voilà. avons un petit euh... sondage qui est en cours. Allez-y. Du coup, euh, oui, j'ai une vie trépidante à l'image de notre époque où tout va un peu trop vite. On sent qu'elle regrette que tout aille trop vite, mais en même temps, elle, elle dit qu'elle est dans le même sens que ça. Et, et je trouve que c'est juste le petit point noir de son profil, si vraiment... Je veux être tatillon, oh oui, mais alors moi, moi je ne je... le mettrai pas. Moi je suis tim Lauriane là-dessus, je fais partie des gens où ça va trop vite, il y a trop de trucs à faire, il n'y a pas assez d'heures dans la journée. Et d'un autre côté, je le regrette aussi un peu. Donc je peux comprendre pourquoi elle a écrit ça Alors je comprends pourquoi elle a écrit ça, mais je... en termes d'énergie, moi fait... c'est le seul moment dans son profil quand je le lis où ça me fait baisser un peu. Okay. Alors tout le reste, on est plutôt sur une énergie assez haute. Voilà, il fallait que je trouve un petit truc. Hein, ah, c'est ça, en fait C'est <rire> ouais, mais, voilà, mais plutôt ça <rire> non mais Je rejoins Lady, c'est peut-être la seule phrase ouais. du, sur le, sur le, sur le, du portrait où tu peux tiquer un peu. Ouais, en fait. exactement. mais Parce voilà. que c'est seul, la seule phrase un peu négative, en fait. Ouais. Il y a trop qui est un, quelque chose qui, qui... Il y a qui, le pas. mot trop qui, elle voilà. le regrette, mais elle le fait quand même. Pour le rester. Mais après, est, moi, voilà. moi, je suis, moi, je suis team, encore une fois, je suis team authenticité. Donc, si elle trouve que la vie va trop vite, elle a raison de le dire. C'est mm. pas... Après, peut-être qu'elle peut attendre la première discussion et que ce n'est pas obligé que ce soit dans le, dans le profil. Mais mmh. j'aime pas non plus les, les trucs où c'est uh, tout positif et uh, c'est uh, le monde des bisounours, ce machin. Ouais, ça... ce n'était pas le sens de mon propos. C'était ah, ouais, sur, sur l'incohérence, en fait, de, de ce qu'elle écrit. Euh, alors, on est, nous sommes des êtres d'incohérence. Hein. Mais pour la faire avancer, elle, à titre même personnel, pas uniquement dans sa quête d'amour, euh, si elle trouve que tout va trop vite, bah, qu'elle ralentisse aussi. Mais en tout cas, soit elle le regrette, soit elle ne le regrette pas. Mais à un moment, il y a une question de... Mmh. Je, Je me sens touchée par bah, cette remarque d'Elodie <rire> Non mais c'est vrai que, que trépidant, <rire> trépidant, trépidant c'est positif, ouais. la vie va trop vite, c'est négatif. Mm. Donc c'est vrai que dans la même phrase tu te dis du ouais. coup c'est quoi C'est bah, bien ouais, ou c'est pas bien Parce que, que bien. aussi on peut avoir envie trépidante et on aimerait que ça dure plus ça longtemps. Mais ça peut être les deux, ça peut être bien des fois et pas bien des fois. On aimerait que ça dure plus longtemps, peut-être tout simplement. Résultat oui. du sondage, les du Nanix Le sondage était sur votre profil, la première photo est... Un portrait, une photo fun, une photo avec des amis. Ben, euh, résultat, la majorité, 88%. Un portrait, ah. évidemment. Ouais. Arrive après 10%, une photo fun et 2% une photo avec des... Amis. Donc une grande majorité du chat euh, Exactement. Euh, a quand même euh, raison. Le chat a toujours euh... raison. <rire> Surtout quand il parle <rire> de opération, filtre. Opération ah, reconquête. Bon, J'arrive euh... pas, pas à croire que tu es sorti cette <rire> coque. Je sais pas. J'aime je... le, le chat quand même. Euh, ouais. On va passer euh, à notre nouveau, euh, à notre second nouveau profil. On va tout de suite voir quel type de photo il aura mis après avoir vu évidemment sa vidéo. Il s'agit de euh, Kevin. On va faire des connaissances avec Kevin en vidéo. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Kevin Dallam, donc j'ai 40 ans, je suis célibataire, toujours à la recherche du bon amour, avec un grand A et un grand P comme partage, et il faut beaucoup de sincérité. Sinon, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment l'écriture, parce que je suis artiste, je suis auteur romancier, même si je ne vis pas de ça, et je suis aussi dans ma vie professionnelle, vendeur en bricolage. Mon profil mythique donc je laisse du mystère car c'est mieux pour apprendre à se connaître pour un premier message je dis salut ça va je trouve que euh, après elle, elle va me dire oui et toi et puis ça engage la conversation pour un premier rendez-vous je préfère être à l'aise donc euh, jeans basket pas faire du surplus ou s'habiller en costume non c'est un premier rendez-vous relax concernant le lieu de rendez-vous je la laisse choisir faut être super galant à la fin du premier rendez-vous bon moi on se fait la bise je vais voir sa réaction si elle hésite un peu à faire la bise ou si on sent qu'en fait la bise, elle est un peu énervée, qu'elle est un peu forcée, c'est que c'est bon. La bise ça dit tout. Et merci. <rire> ou, alors, ou alors, elle a peur de choper le Covid peut-être. Ouais, J'adore Kevin. Euh, il m'a régalé. Il a l'air d'être un mec cool. Ouais, ouais, ouais, ouais il m'a régalé. Il a beaucoup de, <rire> beaucoup de sourire, beaucoup d'énergie. Élodie, je t'ai vu prendre des notes. Ton débrief de cette vidéo. Qu'est-ce que t'as pensé de Kevin Alors, oui, il est, <rire> il, est hyper, il est hyper sympa. Il m'a fait, fait rire. Euh, il y a des petites choses à réajuster. Hein. J'ai pas encore vu le profil. On okay. ouais. voilà. Il y a eu des euh, questions et des réponses dans les questions. Il y a eu aussi. des questions et des réponses. <rire> euh, déjà, il. il... Il calcule quand même un peu les choses, c'est-à-dire qu'il euh, il laisse du mystère exprès pour laisser du Il anticipe mystère, les scénarios. Ouais. – Il anticipe le scénario de la bise, il en fait des interprétations, etc., mmh. Moi, j'aurais tendance à dire laisse les choses un peu plus un peu plus naturelles euh, et, et soit un peu moins calculateur dans dans l'approche. Après, bon, vous savez déjà ce que je vais dire sur le salut, ça va. Je crois que vous avez l'habitude de me pratiquer maintenant. Ah, moi, je vais bien, je ne... je bien entendre moi, parce que moi, je, sais pas. je, euh, je ne pas. suis pas. Je, je ne suis pas dans la team du salut, ça va. Euh, je... <rire> salut, ça va, et elle va me répondre. Oui, oui et, et toi Et ça va lancer si la, si conversation. la conversation. Bah, sinon, ouais. commence directement à la conversation. Exactement. <rire> Moi, j'ai envie de dire à Kevin, si, si c'est juste ça pour lancer, pourquoi tu ne lances pas directement euh, Parce que le « salut, ça va », ça ne donne pas envie. Mm. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de réponses, Kevin, à le salut, ça va euh, ». En tout cas, pour l'instant, tu n'as pas encore rencontré l'amour avec ton « salut, ça va ». Moi, je, je te conseille vraiment, vraiment de changer. Il y a trop de « Salut, ça va ». Donc, du coup, euh, les, les personnes qui reçoivent le « Salut, ça va » après 50 ans de « Salut, ça va », ça donne pas envie de répondre. Si tu veux, un, un minimum, créer quelque chose qui donne envie, change la première phrase. Sans partir forcément sur une citation de film, mais... Non, non, non, non ce n'est pas ce que j'ai dit, mais, mais vraiment, j'ai je, je, je, envie de faire passer, un, je sais pas, une pétition pour arrêter Oulà, le « Salut, ça va mais est que, est est ». est-ce qu'on est d'accord Moi, je trouve ça chouette, le « Salut, ça va ». Pour le côté, euh, je m'intéresse à... D'abord, comment vas-tu Plutôt comment vas-tu que salut, ça va. Ah, mais, mais, mais ça mais ça s'arrête pas là, c'est le début de la phrase. Et après, il y a autre ah, chose, tu bah. vois, bonjour, comment vas-tu Et bim, phrase, ah, euh, phrase ah oui. d'accroche. Mais là, ça change. Tout. Déjà, salut, ça va. C'est une fausse façon de s'intéresser à la personne. Euh, C'est comme le « comment vas-tu quand on fait la bise ?» euh, En fait, on n'écoute même pas la réponse. Donc, ce n'est pas du vrai intérêt. Comment vas-tu? C'est déjà plus joliment dit. Si la phrase se poursuit, j'ai pas de problème avec ça. Okay, okay, j'ai un problème avec juste le premier. Je... Oui, j'allais dire. Euh, <rire> <rire> carcarné, hein, non, mais moi, c'est mon. Moi, mon, mon la, la, la, on a un la phrase, sondage. La première phrase, c'est mon. On a un sondage qui est, est parti est dans le chat. Pas pas pas difficulté. Partie, ouais. Il y a un sondage qui est parti dans ah, le chat. Ouais. Ouais, non, mais je. Dans le salut, ça va. En tout cas, <rire> tu veux faire une pétition sur les saluts, ça va. On va qu'on fasse la même, mais moi, je les ferai pour les filtres. Tu feras pour les saluts. Ça va. Alors, est-ce qu'on regardera pas les photos de Kevin? Justement, j'allais y venir, puisqu'on attend le résultat du sondage dans le chat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 Non, ben, mais c'est vrai. En fait, on ne le, on le ouais. reconnaît pas dans son institut. La, la, photo, arcs, la photo renvoie la, une impression qui est complètement inverse à ce qu'on qu qu a vu ouais. dans la vidéo. Et le dit pas contente. Non, pas bah, bah, contente. On encourage Kevin. Je suis, <rire> je suis, <rire> je suis, je suis contente de ce qu'il va améliorer dans son Ok, d'accord, d'accord. Euh, une bonne marge de progression. Une, une seule photo, <rire> euh, comme on disait juste, juste avant, c'est pas assez. Surtout que là, tu ne souris pas du tout. Alors, le but, ce n'est pas de faire un sourire fake. C'est en tout cas... Tu, tu mets une photo qui montre pas du tout là non non c'est pas mystérieux là c'est fermé plus ça hein. là c'est fermé voilà ah. c'est pas mystérieux bon je préfère euh... parole à télé mais <rire> c'est compliqué non, non. Hein. non, non mais c'est dommage il est non. tellement plein de vie tellement ouais, souriant et tout et cette photo là tu fais et, et on a besoin de te voir tel que tu es était t'es marrant était sympa et, et du coup la photo elle est je vais être très directe, elle est pas sympa donc moi, je t'encourage à prendre une photo, peut-être, euh, ou, ou à ou ce que quelqu'un prenne une photo si tu n'étais pas dans un moment très spontané et très, et très naturel, pour qu'on voit ta personnalité à travers ta photo. Euh, mais on a besoin de voir cette ouverture et cette sympathie qu'on qu a vue dans, mm -hmm. dans la vidéo, du coup. Ouais, quelque ouais. chose qui lui rend dommage, quoi. Il, il est tellement sympa. Ouais. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. ouais. des, des photos ouais. qui donnent une idée de ta personnalité, de qui tu es. Là, ce n'est pas le cas, il a une personnalité hyper sympa, et la photo, tu fais... Wow. Bah, la photo, si tu... nous, on a la chance d'avoir vu la vidéo. Ouais, si c'est pas vue, Si tu l'as pas vue, ouais, c'est euh, dommage. Je ressens pas du tout ça. Je... On me fait un, me... un message. Le résultat du sondage, le salut, ça va. C'est 62% de bannis sur ouais, le ouais. chat qui bannissent le salut. Ouais, mais ça va. 38% de ça passe en vrai. 38% de ça passe en vrai. Ouais. Euh, du coup. Je sais pas... Bah, bah, on bah, n'est bah, je... pas d'accord avec le chat, <rire> <rire> c'est le chat qui n'est pas d'accord avec moi. Ah, ça change tout, alors... <rire> bah, je suis quand même... Alors, tu sais quoi, je m'attendais à ce que ça soit pire. Ouais. C'est-à-dire que je suis quand même très satisfaite des 62% qui, euh, qui... Ah, dans ce sens-là. Aussi... Et ouais. c'est quand même... Euh, c'est plus notre première émission là ensemble, donc... Euh... Ouais. Bah, comme quoi, il faut en faire d'autres pour ouais, ouais. que les conseils continuent à faire leur Alors que pour les je... filtres, 100% dès la première <rire> émission. Mais ça suffit, Quoi oui Quoi On annoncera la date de la prochaine émission euh, à la fin <rire> justement de, de cette émission. On va passer au profil. On va voir le profil de, de, de Kevin, voir un petit peu ce qu'il a mis comme texte. Ah d'accord, donc Kevin, euh, bonjour, j'adore écrire, voilà, lire et être chroniqueur télé. Ça va pas trop avec la phrase j'adore, mais... Bah, déjà, moi quand je vois j'adore écrire et qu'il n'y a qu'une seule phrase... Ouais, euh, ouais, euh... Ouais. Ouais. Mais là, j'ai pas le time. C'est contradictoire. <rire> C'est <contradictoire. rire> voilà, wow, bon, sommaire. Hein, euh, C'est trop court. Oui. Il <rire> ah, y a quand même un ah, peu plus de détails. Alors, attends. La Alors, série ou le livre qui pourrait me faire annuler un dîner et rien ne peut me faire annuler un dîner. Les vacances de rêve sont sur une île. Les objets qui me suivent partout sont mes clés de maison. Est-ce qu'on peut remonter un tout petit peu de manière à ce que je puisse faire la suite c'est vrai D'accord. Ah, si si j'avais une, si une heure de plus par jour, je ferais ferai du je jogging une heure, une heure de, plus. de plus. Et mon travail en deux mots est auteur, romancier, chroniqueur TV. Donc il est auteur, euh, oui. romancier, okay. chroniqueur TV. alors. Okay, il et ouais. vendeur dans un magasin de bricolage, si j'ai bien suivi ah, son, sa présentation. bien retenu, euh, voilà. euh, Julien. Mais il, il adore être ce qu'il fait déjà. Et en plus, il est vendeur... Bon, après, on... Moi j'ai commencé aussi comme ça avant d'être animatrice à web TV. <rire> euh, bon j'étais pas vendeuse dans, dans un magasin d'outils mais il y avait un autre il y avait, outil il y avait, euh, il y avait des outils quoi donc je peux comprendre qu'il veuille mettre ça en avant parce que ça a l'air d'être ah quand oui, même pas attends, mal sa passion oui. mais est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire quand même Élodie le j'adore écrire et la seule phrase ouais. et, et c'est surtout qu'en fait il se passe rien alors là pour le coup pour moi ça c'est pas du mystère ça c'est du je fais trop court et je ne me suis pas investi dans mon profil donc Kevin vraiment je t'encourage à t'investir parce que l'investissement que tu vas mettre dans ton profil montre aussi l'engagement que tu as dans ta démarche de, de rencontrer l'amour moi, j'ai envie pas de savoir ce qu'il fait. On, on s'en fiche à la mythe de son métier. Euh, alors, il adore mais ça, ça c'est important, même. il y a ses passions, mais il les dit à un autre moment. Donc, il n'y a pas besoin de se répéter, soit on les dit en bas et par haut ou, ou vice-versa. Mais je crois surtout que moi, j'ai envie de voir, Kevin ce que tu as envie de vivre et de partager dans une relation. Ça créera quelque chose, on, on verra un peu plus ton, ton cœur et on verra ce que tu as envie de mettre de toi dans une future relation. Je crois que ça serait vraiment plus intéressant. C'est vrai qu'il n'y a pas de proposition dans, dans son. En fait, c'est dommage parce que tu vois, ouais. tu vois la vidéo, tu le vois jouer, prêt ouais. à, à aller vers les autres et même dans, dans l'anticipation de ce qui va se passer en bon, mauvais scénario. Et là, tu vois ça, tu te dis, bah, en fait, presque, bah, le mec avait la flemme d'aller de, de, de, ouais. au bout de son profil, la flemme de mettre plus de photos. En fait, l'image qu'il renvoie, elle n'est pas du tout celle qu'il est dans la, dans la est vidéo. C'est ouais. dommage. Julien, ouais. Non, non, moi, ce que je me dis surtout, c'est que c'est un profil qui est quand même vachement auto cest C'est-à-dire, ça dit. Euh, grand chose mais ça dit deux trois trucs de lui ça dit pas du tout à la personne qui va voir le profil euh, ce qu'il a à partager avec elle quoi mmh. Mmh. Euh, du coup il a effectivement il n'y a pas de il n'y a pas de proposition il n'y a pas de programme alors que encore une fois il, il aura juste retranscrit sa, sa vidéo de présentation à l'écrit euh, c'était c'était bingo et il faisait trois screenshots de euh, son sourire en, en photo de profil et tout c'était c'était impeccable il a plein de trucs il a plein de trucs à offrir plein de trucs à etc et il en parle pas du tout c'est ce qu'il va faire pour la prochaine fois. Voilà. Non, non, non, évidemment, mais j'ai l'impression que ça reflète aussi les personnalités des gens. De... Il y en a qui sont plus à l'aise à, la... ouais. à la parole, d'autres à l'écrit. Mais Kevin, venant de toi, qui est romancier, qui écrit... Fais-nous un petit peu rêver quand même. Euh, prends cinq minutes pour écrire euh, une, une bio un peu plus étoffée mmh. sur sur ce que tu aurais à proposer. Ça a pas besoin être très long, hein. Ça, je rassure ceux qui aiment pas forcément. Alors mmh. ce qui ne doit pas être le cas de Kevin, mais ce qui doit être le cas d'autres qui aiment pas forcément il dit, écrire. Il n'y a pas il a pas besoin de faire un long texte, hein. euh, Mais simplement d'ouvrir une porte mmh. sur ce qu'on pourrait vivre et partager avec la personne. Ça donne, c'est important. Idée, ouais. ouais ben là, c'est vraiment. Euh, J'adore lire écrire, être chroniqueur de télé. Point. Ouais, je veux pas plus. Ouais, c'est toi aussi d'ailleurs, en fait, j'adore lire et écrire et Oui, mais en plus, aussi, non, mais toi, en fait, en fait, ça dit rien. Vous, vous savez que j'adore le mystère. Ça aurait pu être sympa s'il avait tourné avec une deuxième phrase en dessous, si vous voulez en savoir plus, etc. Enfin, j'aurais pu tourner ça sous forme de jeu, mais c'est même pas cette approche-là. coup, ah ouais. au final, le texte c'est pas bon. Quoi, donc, non, mais alors... le mystère, c'est bien si ça donne envie d'en savoir plus. Faut, voilà, faut jouer pas, avec. Pas forcément faire ouais. un truc en mode euh, cliffhanger, <rire> fin de, fin de, fin de, <rire> de saison, euh, machin et tout. Euh, mais, mais un truc qui... Ouais, tu donnes, tu donnes trois pistes sur qui tu es et ça donne envie d'en de, savoir plus en discutant avec toi. Si c'est là, là euh, pardon, euh, Kevin, hein, encore une fois, euh, c'est pour qui Super ça personnalité. Améliore, est un conseil. Mais là, là, ça donne pas envie. Voilà. Alors, on, a donne message, envie. on a un message. On a un message dans le chat. J'ai pas envie d'écorcher le nom de la personne Ada Benka. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Après, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais faire une grosse, une grosse description, ça fait un peu égocentrique, non trop de blabla. Aloudi. Non. Euh, alors déjà, je, je rappelle, on n'a pas besoin de faire une description de 50 lignes. Ce n'est pas l'objet, mais d'ouvrir un petit peu quelque chose et de parler de, de soi. Et ce n'est pas, pas auto-centré si on parle du futur « nous » et de Parce ce qu'on qu peut, peut parler un, un peu de soi. Et on parle surtout du « nous », du « nous » qu'on a envie de construire. Auquel mmh. cas, c'est une, euh, une main tendue à l'autre et ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui est égocentré. Mmh. Ok. Ouais, La proposition, c'est ce qu'on ouais, euh, ce ouais. qu disait un peu. Euh, Qu'est-ce que tu proposes euh, à l'autre euh, Qu'est-ce qui va lui donner envie d'avoir envie de te connaître et de, et de faire ce premier date euh, avec toi on a, on a fini sur Kevin On a fini sur Kevin. Il nous reste un peu de temps. On rappelle évidemment qu'on prendra des nouvelles de, des deux nouveaux euh, profils, à savoir Lauriane et Kevin, en plus hein, de ceux de nos autres euh, coachés. Coachés, ouais, on va les Voilà, on a envie de va savoir ce qui se passera pour Jacqueline. Le verra-t-elle Ouais, voilà. le verra-t-elle. Il y aura-t-il une partie Il y aura-t-il une partie pour Benjamin On est resté <rire> sur des massages et des baisers. Ah est-ce que Céline, on lui souhaite de ne pas lâcher l'affaire Est-ce que Céline, ouais. d'ici là, aura retrouvé la motivation Et puis, ouais. euh, mm. est-ce qu'Alexis, euh, que ce soit sur Insta ou sur, sur Mythique, aura des, vrais, euh, des vraies propositions Du coup, par contre, on a le temps pour euh, s'occuper ah. du ah. De monsieur Julien. Ah, ah là, là, là. Monsieur Julien, j'ai l'impression d'être un marabout, tu sais. Monsieur, ça. Ça. monsieur Julien. Retour de l'être aimé. Avoir le temps. Et de un faire jungle. Ton Très profil. bien. Profil. Ouais, jungle d'abord. Jungle d'abord. Alors, on va d'abord regarder les photos de Julien. Non, <rire> je pas de, pas, pas de souci. Hein. Tu lui as fait une vidéo, non, ah non, ah non On n'avait pas prévenu. Hein. Je, je, je Il va, va nous la faire là. en direct. Incroyable Parce euh, qu'on ouais. bah, a ah ouais, des questions pour lui. Ah oui, non, attends, répondre à des questions, je veux hein, vous voilà. faire en un fait, truc pour euh, En fait, euh, donc tous les, tous les, tous les coachés qu'on voit en ouais. vidéo reçoivent une liste ah. de, de est questions voilà, pour, okay. pour savoir à toi. J'ai l'impression d'être à l'école. Il est entre le se battre et fuir, tu On y est, on en plein dans le... C'est le stressant. le ah oui, on a cette photo. C'est pas ça, c'est pas ah. ça. Mais en, vrai, mais en vrai, je peux te montrer, je peux te montrer, en... ils ne pourront pas les afficher, mais je peux te montrer les photos que j'ai que mises. Ouais. Alors, donc, des... est-ce que ta première... D'abord, première question, est-ce que tu es en couple Est-ce que tu recherches l'amour je... euh... elle... Ou l'un ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Euh, euh, non, je suis... Ah, en fait, moi, j'ai l'impression que euh, en 2022... Le... les options, elles sont un peu plus larges que célibataire ou... Voilà, je okay. ah. dis ni l'un ni l'autre. Alors, dis-nous où tu euh, en es. Où je... Moi, où j'en suis, je suis... Euh, J'ai une relation, pas de couple, euh, suivi, plus ou moins suivi. Je vois, je vois quelqu'un euh, régulièrement, sans qu'il y ait... Euh, euh, le mot couple euh, et tout ce qui va avec. On/off. Euh... Voilà. Ok. Ok, d'accord. D'accord. Donc, mais tu es tu es encore ouvert à d'autres euh, rencontres. Oui. Ok. Absolument. Très bien. Est-ce que tu es inscrit sur des, des... Je suis inscrit sur des, des applications, applications de ouais. rencontres. Oui, absolument. Ok, donc ça. Depuis peu. C'est vrai. Ah. ah. Wow, Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Mais dis-moi. <rire> J'ai encore plus que c'est pas ta photo de profil actuelle. Élodie, cette photo, de... qu'est-ce qu'on en... Qu qu en dit bah, il peut rentrer la langue. <rire> mais attends, c'est une photo. C'est pas nécessaire. C'est une photo de. Euh... Ouais, déjà, c'est une photo qui date de ouf. <rire> je vois rien qu'à ce blouson. Et il euh, y a un watermark, donc ça veut dire que c'est une photo d'agence. Je sais pas, c'est ouais. Paul qui trouve euh, ah, ouais, des ça trucs. Ça m'intéresse euh... de savoir où t'as trouvé ça. Des trucs, il trouve ah, des ouais, trucs sur quoi. Internet. Euh... Non, non, mais je peux... en vrai, je peux. Je peux montrer à Elodie mes photos, elle va comme ça. Ouais. Ouais, elle te, elle pourra te faire un petit, <rire> euh, un petit. Soit elle approuve, soit peut peu mieux faire, améliorer. On, on va voir ça. Il sent quand même qu'il est dans la fuite, hein, dans, dans le combat. Je sais pas, je peux pas encore déterminer. Là, en, là, il est en combat. Non, il est en combat. Il faut pas, combat non, restez non, non, non, non, là. Il a, pas encore déterminé. Pas du genre, je suis pas du genre à fuir en général. D'accord. Bon, déjà c'est quelqu'un d'ouvert parce <rire> oui. que euh, il est, il est sur des applis de rencontres. Mais et, ouais, mais ça euh... fait peu de temps, hein. Ça fait. Euh... Ça fait un an, je crois. Ou... Non, non, il faut que tu, que tu scrolles. <rire> ouais. Parce que tu sais ce qu'elle pense de une ouais, seule photo. Il oui. n'y hein <rire> en a pas qu'une. Et alors, du coup, ça fait quoi Qu'est-ce qui t'a provoqué cette envie de t'inscrire sur, euh, sur... Alors, en appli? fait, le fun fact, c'est que je m'étais déjà inscrit il y a quelques temps mm -hmm. et mon profil avait été supprimé. Pourquoi Aucune explication. Parce que tu es Julien eh bien, je pense que c'est ça, en fait. J'ai des amis qui, qui, travaillent, qui sont youtubeurs aussi et qui m'ont dit... En fait, potentiellement, euh, ils ont cru que c'était une, usurp une usurpation d'identité. Mais ils ne t'ont pas demandé de vérifier ton identité. Ils pas demandé de, de vérifier. Ce que tu aurais pu faire. Tu aurais pu prouver ouais. que c'était toi. Euh, oui. Donc, voilà. Et, euh, et j'ai retenté, ouais, il y a un an, pourquoi En fait, euh, moi, c'était juste que... Euh, déjà, euh, Covid, machin, etc. a quand même beaucoup moins d'occasions de rencontrer des gens. Et, euh, et ça faisait aussi un moment que je me disais, je rencontre un peu toujours le même genre de personnes, à savoir les gens qui sont de mon cercle, essentiellement amical et professionnel, etc. Euh, et du coup, je me suis dit, là, c'est quand même l'occasion de rencontrer des gens qui, que je ne vais pas forcément croiser comme ça euh, dans la vraie vie. Mm -hmm. C'est ça la démarche. Ouais, faire de nouvelles rencontres ouais. euh, ailleurs. Des gens quoi. différents. Ouais. ouais. Alors, on en pense quoi des photos de, de Julien Elles sont canons. <rire> <rire> Est-ce que ah, c'est 100% ah. validé Alors, oui, les, ca les, les canons, j'allais dire les photos. <rire> canons, canons, canons. Ça, ça les, photos, les photos sont magnifiques. Après, on se retrouve un peu dans le cas d'Alexis, où il n'y a oh. que des photos super travaillées. Ouais, il en manque peut-être peut en fait. une plus naturelle, ouais. tu vois. Mais elles sont magnifiques. Ouais, ouais. ouais, ouais. Il y a quand même un portrait, même si c'est des photos. Non, y a, y a, c'est que des portraits, D'accord. Euh, mais qui sont des portraits de photographes. On sent qu'il y a une ah ouais, artistique ouais. derrière. Ouais. Donc c'est un petit peu, comme on avait dit à, à Alexis, il manque peut-être une photo plus spontanée. C'est pour ça que j'ai mis la dernière, où, je ne sais pas dans quel ordre elles sont affichées d'ailleurs, mais j'en ai mis une où, pour le coup, c'est une photo spontanée où je suis en train de rigoler avec un copain. Mais comme moi, je suis team, on ne montre pas ses potes sur les photos, j'ai ouais. cropé pour qu'on ne voit que moi. Mm. D'accord. Ok, ok, oui, alors on, on, on, en tout cas, ça a l'air d'être quand même assez approuvé euh, de ce côté, bon. dès ah, le qu que, Question, euh, du coup, Julien, comment tu abordes quelqu'un Est-ce euh, qu est que tu es plutôt message Est-ce que tu es, euh, directement est-ce que tu attends que la personne entre en, entre en contact avec toi Comment tu. J'ai pas de, pas de règle absolue, pas trop, euh, règles absolue, et j'aime pas trop l'idée d'avoir des règles absolues Tu es plutôt passif ou actif En gros, sur ce type de. Ou actif. Ok. En vrai, j'aime bien. J'aimerais beaucoup être passif. D'accord. Forcé de constater que euh, si t'attends, si t'attends attends euh, si longtemps, donc okay. euh, je suis pas, ouais. en, voilà, je me laisse, je veux pas me fermer la porte. Donc si je, si je vois que après un match, ça met du temps à, à, à envoyer le message, je fais le premier pas. Ok, ça te dérange pas. Non, non. Même si aimerais bien aussi l'autre. J'aimerais bien, j'aimerais bien des fois. J'aime bien quand c'est le cas, mm -hmm. mais euh, c'est pas, c'est pas obligé. Et le salut, ça va Non, salut, ça va, non. Euh, alors je c'est pour ça que je posais la question, c'est parce que moi déjà j'ai un vrai problème avec cette première phrase, parce que pour le coup je la ressens la pression de... Qu'est-ce euh, que je vais écrire Bah, tu, tu, tu... mais parce que je me, je me place du point de vue de la personne en face, mm -hmm. de qu'est-ce qu'elle attend Et c'est peut-être pas une bonne idée, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie d'envoyer de, comme truc. Donc je sais que tu as des, des filles, puisque je suis hétéro, qui attendent absolument un truc hyper original hyper euh, bim tout de suite je t'envoie du rêve et euh, la, la première phrase mmh. tu vois, la disquette de ouf machin et tout bon moi j'ai du mal avec ça et à l'inverse je sais qu'il y a aussi des filles si tu leur envoies tout de suite le, le truc comme ça ils vont faire oh, ok le mec on est sur un on est sur un un taré donc j'ai un peu ce truc de ah je trouver un entre deux donc moi je commence toujours par salut comment vas tu euh, et petite phrase plutôt en, bon, à 90% du temps c'est déjà j'adapte ça ou à ce que je ressens de la personne okay, euh, sur ouais. son profil C'est bien ça. Mais généralement l'humour euh, c'est quand même un, un truc tu te dis tu, tu risques pas de braquer d'emblée la personne en face que c'est arrivé c'est vrai mais euh, bah parce que l'humour oh, à l'écrit ça passe pas toujours euh, oui, très oui. bien t'as déjà envoyé une vanne en premier message et t'as jamais une réponse, réponse après est ce que c'est la vanne euh, qui, euh, qui, a, qui a bloqué ou, euh, ou autre chose mais euh, t'as pas répondu ah, la ah, vanne, pas drôle la petite vanne en vue tu sais euh, ah. non non mais, non, mais c'est déjà arrivé euh, 3 3 4 échanges euh, petite blague et euh, plus rien <rire> ok il ah. bon, ah, y a quand même eu échange échange ouais, et... Ouais, ouais. et plus rien là tu te dis mince et tu dis bon ok une personne qui n'aime pas l'humour <rire> <rire> n'aime pas mon humour okay. mais en même temps c'est un filtre hein. si elle n'aime ouais. pas bah, euh, c'est que ça devait pas se faire c'est sûr donc ouais. euh, en tout cas ça reste quand même une pression pour toi le le, le premier, la première ça... la, le premier ouais ouais un peu mmh, je vois je vois on va continuer ouais, ton ouais, ah, ouais. le attends <rire> je, je voulais juste rebondir sur ce que ce que tu disais je pense que regarde toi ce que ce que le profil de l'autre a provoqué chez toi et, euh, et, et fait en fonction de ça, parce que autant de femmes, autant d'envie, de, de, de réceptivité ou pas ouais. à des choses. Donc de toute façon, tu risques toujours de tomber à côté si tu te demandes ce que l'autre attend. Ouais. Donc à un moment, je crois qu'il faut arrêter de se poser cette question, parce que tu ne peux absolument pas savoir ce que ton interlocutrice va attendre. Et bien souvent, elle attend même rien. Mmh. C'est-à-dire qu'elle va recevoir quelque chose qui va provoquer ou pas quelque chose. Et effectivement... Euh, si toi, naturellement, ton truc, c'est l'humour, j'aurais tendance à dire ouais, qu'à ouais. part ce cas de figure, ouais, ça marche mais... à 99,9%. De toute façon, oui, si ça marche pas, c'est que ça doit pas marcher. Ouais. Pas... Oh, ça marche, je suis d'accord. Du coup, euh, ça, ça va tu, tu combat. Peut-être à être bien, c'est bon. Je suis bon même pas dans le combat là. Pas de moi, maths. Euh, pas stressé. On est c'est la famille là. La on famille. est tous un peu stressés. C'est ton premier look. To <rire> <rire> ok, ça marche. Est-ce est que tu es après. du genre à te mettre la pression pour mettre un rendez-vous Mais la pression, ce que je disais tout à l'heure, tout début de l'émission, c'est-à-dire sur le, le côté, euh, je mentalise un peu le truc, je me projette, même sur la tenue, même sur l'endroit, tout quoi, la discussion, comment tu vas te comporter. Est-ce que tu es du genre à te mettre la pression là-dessus bah là, c'est pareil, il n'y a pas de règle absolue parce que ça dépend vachement des, des premiers échanges qu'on a eu euh okay. avant. Tu vois. Si, je, si je sens que tout repose sur moi, c'est-à-dire si ça a été à moi de choisir le « quand », le « où », qu'est-ce qu'on fait machin etc je vais peut-être avoir la, une petite une petite pression du premier rendez-vous parce Il faut que je trouve le le le le, ouais. bête ouais. le le lieu incroyable tout ça etc si ça coule si c'est truc tout seul qui enfin tu vois qui va tout seul et c'est euh, voilà en, en quelques messages on décide qu'on mm -hmm. se voit et encore en quelques messages on sait quand où mais ça se fait de façon naturelle mm -hmm. je vais y aller euh, je vais y aller euh, relax alors stressé un peu parce que premier date <rire> mais, euh, mais mais plus plus relax ouais. D'accord. Mais quand tu dis relax, alors on va te poser les autres questions du, ouais. du love profile. La tenue, on la fait tenue, attention ou pas, pas trop La tenue, alors on fait attention. Euh, genre, j'y vais pas en claquette chaussette euh, sur vêtements. <rire> oh mon dieu. Mais, mais sinon, ça t'arrive euh... Mais jamais. Vais ah d'accord, pas. J'ai pas de claquette et j'ai pas de sur euh, Mais. Euh, je, en vrai, c'est comme mes photos de profil. J'y vais avec une tenue qui, donne, qui, est, qui est moi. Donc, qui est, je peux aller à un premier date vraiment comme je suis habillé là. Là, là c'est jean, euh, jean, jean, jean euh... basket, t-shirt. De okay. toute façon, j'ai que ça. J'ai deux chemises vraiment. Donc, euh, je, non, non, j'y vais habillé comme tous les jours avec une tenue où, voilà, qui, qui est un, un t-shirt qui n'est pas trop vieux, pas trop délavé, quelque chose qui me met en valeur. Quoi. Mm. Mais qui survent pas le produit ou qui vont pas autre chose que euh, que, que ce que c'est en réalité quoi. Ouais, sans en faire. Euh, bah, L'effet kebab, ça. tu sais, où tu, tu vas commander, tu es au comptoir, tu vois la photo, tu, tu vois un truc qui est hyper beau, hyper brillant avec des ouais. frites hyper croustillantes, dans l'assiette et on, et, on ouais. amène le plateau, c'est un, un vieux chausson, <rire> trois frites molles et tout, tu fais, ouais. je me suis fait avoir. Ah, ah, ça. On m'a vendu autre chose. <rire> Donc euh, ouais, je fais je fais attention mais. Pas, pas plus sans, sans plus non, non. Je, peux, je peux me permettre d'en poser encore une du coup quand tu dis euh, ça dépend si c'est moi qui allie de la discussion ouais. bon ou pas je vais, je vais peut-être me sentir un peu plus stressé ou pas euh, si c'est toi qui choisis un, un rendez-vous on, on l'a vu tout à l'heure dans nos coachés il euh, y a des premiers rendez-vous qui sont faits à la maison toi tu choisis plutôt quel genre d'endroit pour un premier rendez-vous bar. bar bar ou resto euh, en sachant que moi je suis pas fan du, du resto d'emblée Bar dansant ou barbare Non non Bar, Barbar, euh, bar, euh, c'est toi le Barbar. Que... <rire> le, le, le, le, le côté, le côté peut pour on peut aller danser la, à la musique tout ça. Ça, ça commence à être bien parce que c'est terrasse tu vois. Mais oui. Idéalement petite ah, oui, terrasse, tu te poses, tu peux discuter, tu vois tout de suite si, bah, je sais pas si t'as faim, tu vas au resto après, mais mm -hmm. normalement t'as pas faim. Euh, non non je suis pas trop. C'est pour ça que t'es pas fan pas du trop resto, resto d'emblée parce que déjà mm -hmm. discuter avec quelqu'un quand t'es en train de manger, c'est quand même pas hyper top. Ouais. Je ne peux pas dire le contraire. Après, c'est mignon, quelqu'un qui ne sait pas manger et qui parle ouais, avec non, toi. Tu es, es là, tu, es, ah, tu commandes un plat, tu, <rire> tu découpes, tu fais... Ouais, tu, tu réfléchis à tout ce que tu fais. Attention, non, non, non remets... c'est trop, trop compliqué. Non, non, non un petit activité, bar à euh, Autre activité sympa. Ça, franchement, ça ne m'est jamais arrivé. Ok. D'accord. Euh, je n'ai pas proposé spontanément et on ne m'a jamais proposé non plus. si une fois, on m'a proposé un tennis. Oh Et, euh, et je, je t'ai vu tiquer... Non, je ne sais plus qui a tiqué tout à l'heure, euh, quand un, un des coachés a dit... Euh, Ouais, j'ai eu des matchs, mais les profils ont été supprimés après. Ouais. Là, typiquement, la personne qui m'avait proposé un, un tennis, quand je suis retourné sur l'appli, le, le, le profil avait disparu. En ah général, ouais. c'est soit des gens qui se retirent du, du game, <rire> euh, soit, euh, soit des, des fakes, mais je ne sais pas. ouais Ou qu'on trouvait l'amour, euh, peut-être, euh, ouais. la, euh, la plupart du temps. Ouais. Moi, mais donc, euh, ouais, pour répondre à ta question, euh, plutôt... Euh... Barres. Ok, plutôt bar. Question suivante Les critères importants coupent pour qu'une personne te plaise Qu'est-ce qui va être important à tes yeux Alors moi, pour le coup, euh, vraiment 100% feeling. Ok. Euh, le premier truc d'accroche, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est moi, il me faut un portrait, et il faut que je vois le, le, le visage, et il faut que, je, faut que je sente un truc. Mm -hmm. C'est pas forcément quelque chose que, que j'intellectualise beaucoup, c'est pas forcément un truc qui qu est facile à, à expliquer, mais il faut mm -hmm. que j'ai ce truc-là. Et, euh, et la bio, faut que ça me donne envie d'en savoir plus, mais okay. pas le côté genre, je suis derrière mon éventail, et machin, <rire> derrière mon loup, machin. Ouais. mais genre, j'ai une idée à peu près fidèle du genre de personne que t'es et j'ai envie d'en savoir plus. Voilà. D'accord. Ok. okay. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de, de, de, de voir des profils qui te paraissaient intéressants, ouais. de rencontrer la personne, et c'est pas du tout ça Ça m'est arrivé une fois. Ah. Une fois où vraiment la personne ressemblait pas du tout à... Pas, pas, pas, pas, pas physiquement pour le coup. Ouais. Mais dans, dans le, la personnalité, je, je voyais une personne hyper créative, hyper enthousiaste, hyper vivante, hyper... Euh, Enfin, je me disais on va passer un bon moment pour le coup on va bien rigoler on va discuter ça va être chouette et tout et euh, je sais pas si la personne était très intimidée ou si elle avait rédiger son profil par quelqu'un d'autre peut-être par une coach non, <rire> non Elodie tu écris jamais pour les, non. les personnes non, non, mais, mais, mais ça sentait vraiment avec le recul mm -hmm. ça sentait vraiment la personne qui avait écrit un, une bio euh, pour vendre quelque chose qui n'était pas elle en fait mm. et du coup ça euh, t'as d'emblée cette déception et c'est quand la première réaction enfin, quand la première le premier truc c'est la déception c'est compliqué de, de revenir de, après ouais, un truc ouais. positif dans, dans le date quoi ouais. et même dans vos échanges échange écrit ça c'était j'étais pour le coup j'étais beaucoup à l'initiative mmh. euh, ce qui déjà d'emblée en plus m'avait pas forcément placé dans les meilleures euh, dispositions mais euh, mais du coup elle, elle euh, c'était une personne qui était assez ok dans le rebond et dans la euh, répartie à ce que moi je disais. Par contre, quand c'était à elle de lancer des sujets de discussion ou de se livrer un peu ou de raconter des choses, il ouais. n'y avait rien du tout. Et moi, j'étais là, j'étais genre... Ouais. Un monologue, en fait. Plus, com plus compliqué. Ouais. Le date est... ouais. <rire> Et pour en <rire> revenir sur les, sur les critères, euh, oui. ce qu'a qu dit, je, je crois que c'est Jacqueline qui parlait tout à l'heure de la taille, euh, ça, c'est un truc qui me fascine. C'est-à-dire Tu pas de critères comme ça ou tu non, en as... moi, moi, pas du tout. Mais, mais surtout, de il de, y a beaucoup de gens sur leur profil qui disent, alors de filles, parce que je n'ai pas accès au, au profil des, des, des, des mecs, mais euh, de filles qui disent, si, es, euh, si tu ne fais pas au moins telle taille, ce n'est même pas la peine. Quoi. Ouais. Et euh, je peux comprendre intellectuellement, mais pour moi, c'est tellement impossible quoi, de, de, de, de mettre d'emblée un no-go parce que la personne fait telle taille. Ouais. Je trouve ça hyper bizarre. Ça me... Parce que toi, t'as déjà date des filles plus grandes, plus... plus petites. Alors des euh... plus grandes, c'est rare parce que je fais 1m85. 1m85 et... Voilà. Mais des filles, mais j'aurais aucun souci. Si la fille fait 1m90 mais Si la fille fait 2m et qu'elle est... <rire> que est... Que est drôle et intelligente ouais. et, euh... Et, euh... et que les discussions sont super chouettes et qu'elle me plaît. Tu, tu te mettras pas, pas un une barrière par rapport à la taille si la personne vaut le coup à tes yeux. as d'autres barrières ou pas du tout J'ai pas de barrière. J'ai pas de barrière euh, a priori. Euh, C'est-à-dire, j'ai pas de liste euh, en disant ça c'est non. Enfin, si, bien sûr, si la personne est euh, aux antipodes de mes valeurs, euh, ça va pas le faire. Mm. Euh, mais ça tu le sais que quand tu discutes euh, avec les gens, donc après le premier date. Mais euh, sinon, euh, non, non, j'ai pas de. En tout cas, dans les critères, euh, même tu vois, fumeur, non-fumeur, je m'en fous, j'ai pas envie de me limiter. J'aurais trop peur de passer à côté de quelqu'un de génial. Parce qu'au moment où on peut se rencontrer, elle fume. Joli. <rire> ouais, non, ouais, mais c'est voilà. bien, je pense que c'est des choses... Qu'est-ce qu'on qu qu en pense du profil, du love profil de... de Julien et euh, Lodin bah, De toute façon, c'est ce qu'on a vu toute l'émission. On voit une vraie euh, ouverture et un vrai intérêt pour l'humain euh, qui se cache derrière un profil. Donc euh, je crois que c'est la bonne démarche. Après, on, on reparlera peut-être de ton descriptif. Ouais. Donc, coup, ah oui. il y a un petit truc à, à changer là-dessus. Ah, là, en tout cas, là. sur ce que tu as dit, je crois qu'on est vraiment dans la bonne euh, philosophie de vie et la bonne philosophie qui amène, euh, qui amène à l'amour, en tout cas à la rencontre et, euh, et à la découverte et à tout ce qui est de chouette. Quoi. Je trouve ça sympa. Nice, nice. Dernière question et tu réponds oui ou non. OK. Est-ce que tu conclus le premier soir ou pas Ok, on va rester... <rires> Il n'y a pas eu d'hésitation. Mais direct, je non, pense que je ça vois, fait partie de la Alors j'ai répondu, j'ai joué le jeu. Maintenant juste en, en une phrase. Mm -hmm. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Mm -hmm. Oui, bien sûr. Mais, mais, ça mais, peut mais si c'est si la dynamique, c'est... Moi j'ai aucun... Tu ne de... briseras pas la dynamique sous ouais. un, sous un ouais, prétexte ou non, un, principe, moral, voilà, un principe moral, un principe machin et tout. Très Bien. Merci, Julien, d'être très tôt au jeu du Love vous. Profile. Euh, C'était vraiment T'as faim cool. J'ai un peu faim. <rire> ça y est, il se détend un petit peu. Il, voilà. il a passé l'épreuve. On va devoir euh, déjà conclure cette émission. Oui. On va rappeler les événements oui. mythiques. Je rappelle, évidemment, tu parlais des terrasses. On peut reprendre des cafés. Il fait beau, donc on peut sortir. Du coup, les événements mythiques, les événements physiques, pardon, reprennent avril sur Mythique. C'est mieux, oui, mieux, mieux dans ce sens-là. Et ce, partout en France. J'ai cité les villes, donc Amiens, Nancy, Marseille, Metz, Paris. Strasbourg, La Rochelle, Quimper, Dijon et Nantes. Euh, toujours plein d'événements à vivre à la fois sur l'appli et sur le site. Et euh, évidemment, bah, les, les événements physiques, il y a tout un système de City Tour. Hein. Le City Tour, c'est toutes les villes que je vous ai citées, avec des soirées, oh, ça régale, euh, avec, avec terrasse <rire> ou pas, bien sûr, Blind Test, des ateliers, ça régale. Les inscriptions sont déjà ouvertes, évidemment, par le biais de l'application ou par le biais du site mythique. Profitez, il fait beau, il fait beau, c'est l'occasion d'entrer... Hey, eh, sympa de trouver l'amour en été en quoi. Mais ben oui, voilà, on est plus ouvert euh, l'été donc. Vous allez vers les voilà. IRL, c'est plus facile. Exactement. Enfin, ça je... plus facile aussi quand il quand il fait beau et qu'on n'a pas 15 manteaux et qu'on l'été comme ça, pas de filtre. <rire> donc allez-y, euh, voilà, évidemment <rire> avec les petits blind tests, ça régale, Madina. Nous embête avec <rire> ces filtres. Donc les amis, déjà petit teasing pour la prochaine émission, ça se passera, retenez bien, notez là, vous ouvrez vos petits agendas, tac tac tac, vous notez. Ce ce sera le 5 mai, voilà, la, le prochain Love Talk avec Mythique. Elodie vient d'approuver, elle sera là euh, avec un le pull. 5 mai avec Absolument. un nouveau pull encore un beau programme comme euh, vous en doutez, on, on, on prendra des nouvelles de tous les coachés euh, bah, les nouveaux et les anciens et on aura un nouvel invité en attendant vous pouvez nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux de Mythique euh, pour être tenu au courant de ce qui se passera durant cette prochaine émission mm -hmm. du 5 mai merci encore à Mythique d'avoir rendu cette émission possible, on vous rappelle que vous avez un petit code promo, vous tapez .mythique sur le chat et vous pouvez vous inscrire sur l'appli aujourd'hui avec une réduction vous pourrez peut-être faire partie de nos prochains euh, coachés va euh, bah savoir t'as cité mythique le stream aussi hein, on pourra suivre sur les réseaux sociaux oui stream, le stream et vous pouvez suivre nanix aussi nanix underscore 95 je <rire> parlais surtout par rapport à l'émission mythique mais merci pour la, merci <rire> pour la promo euh, sur Twitch depuis peu retrouvez-moi évidemment trois par semaine nos soucis vous retrouvez aussi euh, Elodie sur les réseaux sociaux Just a better me sur Instagram t'as vu je connais je connais un hein, fort ça bravo ça, ouais. et notre ouais. invité du jour Julien Merci à toi, on te retrouve sur les réseaux aussi bah, vous me retrouvez où vous voulez mais... Euh, <rire> euh, je, je, vous avez vu, je suis pas, je suis pas, je suis pas compliqué moi. Bon. Hein. Allez, une petite, petite terrasse ou quoi euh, Le... Oui, bah, sur euh, Youtube, euh, sur Twitch, sur euh, Insta, sur euh, Twitter, partout. Le nom de ta chaîne Youtube, dans ton corps. Voilà. voilà, et partout ailleurs, euh, globalement, euh, TikTok, Insta, euh, Twitter, etc. C'est JMNL. Comme Julien Meuniel. Comme Julien pour, pour ceux qui n'avaient pas encore compris. Pour ceux qui n'avaient pas le ouais. JMN. Donc euh, oui, ouais, voilà. Super. Partout. Merci en tout cas d'être joint merci à nous aujourd'hui. C'était un, un vrai plaisir de t'avoir. En plus, ça a, bien, ça a bien matché les conseils de, de nos deux. J'ai l'impression que j'ai les deux autres coachs aujourd'hui. <rire> C'est la fin de cette émission. Bis à tous. Merci à l'équipe technique. Ciao